Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour Zach roulis, premier épisode de cette sixième saison, je suis ravi de vous retrouver aujourd'hui. Franchement, j'ai une humeur de ouf, l'été est passé, on a eu le temps de faire un petit peu la rentrée, mais on arrive vers le 20, voilà, j'aurais préféré commencer peut-être un petit peu plus tôt mais il y a eu quelques voyages ici et là, ça n'a pas pu se faire mais je suis très content de revenir pour une saison qui va être longue, je l'espère, très très cool, j'en ai profité pour poster il y a deux semaines un grand tweet pour pouvoir vous demander qui est-ce que vous auriez aimé voir dans cette saison-là, j'ai eu plein plein plein de retours donc il y aura du coup des noms qui vont vous faire super plaisir, en tout cas je suis en train de m'atteler à préparer ça il y aura également du coup un gros projet voilà, qui sera autour des accords au libre, arrivé courant mi fa octobre, vous allez voir c'est quelque chose qui il en vaut la peine et qu'on prépare en sous-marin depuis des mois pas trop de changements pour l'instant dans le format même s'il y aura quelques petites petites modifications ici et là et vous l'avez vu en introduction de l'émission il y a pritel qui nous accompagne pour le début de cette saison et que je remercie énormément d'accord donc pritel c'est des forfaits sans engagement et flexibles, d'accord il y a trois paliers de 0 à 30 giga 30 40 40 50 et vous payez ce que vous utilisez dans ce palier là d'accord donc votre facture s'ajuste en fonction à la fin des mois et si jamais vous dépassez votre consommation, et ben bah vous n'êtes pas en hors forfait vous serez juste en débit réduit vous l'avez vu dans la petite bandeau là qui s'est affiché, c'est des forfaits qui sont neutres en co2 puisque pritel voilà ils plantent des arbres partout en france métropolitaine ce qui permet de compenser un petit peu la chose et si vous voulez faire un test de réseau et ben bah il y a sur leur site la possibilité de le faire comme ça tiens selon là où je suis est ce que ça fonctionne est ce que ça fonctionne pas bon bah vous avez la possibilité de le faire donc c'est cool pour ça je remercie pritel c'est important d'avoir des partenaires qui soutiennent et qui suivent l'émission, donc grand cœur sur eux et vraiment avant d'accueillir notre invité là je sais que vous êtes Typez. Je remercie les rois du chat. Je vous vois là déjà. Vous êtes super chaud. Ça fait super plaisir. Là, même les subs, il y a une petite émote pour vous là qui permet de, de spammer un peu. C'est énervé. Vous allez pouvoir retrouver Zaccord Libre en exclu, euh, même pour vos trajets en voiture. D'accord Parce que je tiens à rappeler qu'il y a sur toutes les plateformes d'écoute, Spotify, tout ça machin. Donc euh, vous allez pouvoir avoir euh, ma douce voix pour euh, vous accompagner encore une fois euh, cette année. Donc c'est super. Aujourd'hui, on commence avec un invité. Donc euh, je vous l'avais dit, Zaccord c'est des créateurs de contenu, c'est des gens d'internet, mais pas forcément. J'aime aussi des fois accueillir des gens qui sortent de ce champ et c'est d'ailleurs quelque chose que j'aimerais faire de plus en plus cette saison et c'est pour ça que ça a été un honneur d'avoir quelqu'un qui a accepté pour le premier épisode de venir se prêter au jeu et j'accueille aujourd'hui monsieur Cyril Gann, bonjour, comment vas-tu ça va et toi Tranquille J'ai accepté parce que je voulais être le premier. Si tu m'avais si demandé... Non, j'ai gâché. T'es un roi, putain, tu vas bien Ça va très bien, ça va tranquillou. La, la, la forme, t'as passé un bon week-end, tout roule pour toi Ouais, la forme, petit week-end en famille, à la campagne. On s'est ressourcé parce que c'était le premier week-end que je faisais depuis, depuis mon combat, tu vois. Donc, le combat, c'était il y a deux semaines. Mmh. Écoute, c'est tout frais, donc on est parti se reposer, j'ai eu une petite opération, etc., euh, convalescence. On, on le voit là, le bandage, ça va un petit peu ouais, ta bon, okay, c'est il il, il est, il est massif en fait. Hein. Bah, si je t'enlève, tu vas avoir une grosse balave qui va commencer du début à ici, là et euh, bah voilà on m'a mis des broches et tout parce que l'eau c'était complètement cassé tu vois D'accord et, euh, et voilà sinon ça va très très bien je peux pas taper dessus pendant deux mois et demi Mais au delà de ça je peux reprendre le sport, la course du vélo etc C'est facile à dire mais je suppose que dans l'adrénaline du combat et tout tu l'as pas senti sur ah, le coup sur alors tu l'as senti sur le coup un os cassé à la main avec lequel tu tapes dessus tu le sens Tu le sens tout le sens Si c'était euh, un endroit où je n'aurais pas eu besoin d'utiliser Bon j'aurais pu faire avec euh, Mais euh, là c'était mon arme fatale ouais. mon bras avant pas, Bien sûr C'est celui qui passait de fou malade du coup, j'ai senti à un moment donné que c'était cassé, mais je me suis dit, bon, j'ai pas le choix. Parce que je me suis dit, ça faisait peut-être comme les footballeurs qui se font les croisés, mais qui jouent encore un quart d'heure, parce que avec ouais, la, ouais, la ouais. cuisse chaude il y a et tout, tu vois, ils C'est ça. Il y a différents ressentis sur les croisés. Euh, on va te dire qu'il y en a qui sont extrêmement sensibles et qui vont le sentir et qui vont arrêter de suite. Et il y en a, ils peuvent continuer, ça ne presque pas compte. C'est incroyable. Tu sais des fois t'en as ils sortent sur civière, ils tordent de douleur et tout. Ouais, moi je suis ouais, fan ouais. de l'OL quand même fils il s'était pété les, les ouais. croisés, il avait joué encore 10 minutes, ben il était ouais. sorti à la mi-temps. Hein. Ouais, c'est ça, c'est ça. C'est euh, chacun son chacun. Mais moi je l'ai bien ressenti et euh, ça aurait pu être relou si le combat avait continué plusieurs rounds derrière. Et euh, c'est arrivé à quel moment à peu près sur vers la, la fin vers, vers la fin, vers la fin. J'ai vraiment senti vers la fin. J'ai senti euh, parce que j'ai ma main gauche, j'ai mon pouce aussi. Je sais pas, il y a un truc bizarre, je sais pas Kassi ni rien. Mm. Mais je peux toujours pas utiliser mon pouce non plus, enfin, pas comme je le veux, hein, pas comme je le voudrais. Et ça, c'est arrivé entre le 2 et le 3ème round. Et ça, c'était pendant le 3ème round. Très bien. Bah écoute, ce combat a été gagné, on va en parler. Mais avant tout, dans un combat, on aime bien faire un petit peu la, la carrière de la personne. Donc euh, je t'ai passé à la moulinette. voilà, J'ai euh... le droit d'intervenir si jamais tu dis euh, du caca Bah en fait, c'est toi qui vas nous dire. Moi, je vais ah, juste poser des questions. Oh, putain, bien euh, sûr. Je pensais que tu avais fait. Eh, euh il s'emmerde pas lui, c'est à toi de faire ma bio bah monsieur moi j'aimerais bien faire ta bio mais je la fais progressivement <rire> okay. et si je dis une bêtise et bien dans ce cas là tu me rectifies mais avant tout on a envie d'entendre parler de toi, après ce sera ton avis sur des sujets, d'accord, grave bon. cool et euh, j'ai travaillé euh, cette émission en écoutant euh, comme je t'avais dit tout à l'heure en off l'interview que t'avais fait chez la sueur avant le oh, travail ouais, ouais. avant ce, ce combat pardon, donc dédicace aux frérots de la sueur avec ouais. qui j'ai même pu parler en DM ils m'ont donné quelques pistes pour m'aiguiller donc vous êtes des bons si vous aimez bien euh, le MMA et tout ce qui est sport de combat eux ils font un suivi qui est absolument euh, ouais. monstrueux gros donc grosse dédicace à eux. Je suis même parti aller voir quelqu'un que tu connais. Tu vas voir. Euh ben... Eh <rire> oui, on va démarrer ben. ça gentiment. Et je vais te demander, du coup, pour euh, commencer le classique, qui es-tu D'où viens-tu Et quel a été ton parcours scolaire Je m'appelle Cyril Gann. Euh, je suis né le 12 avril 1990 à la Roche-sur-Yon, en Vendée, euh, région Loire-Atlantique, euh, à l'ouest de la France. L'ouest français. Sable de l exactement. Et donc c'est la, la raison pour laquelle je suis porté quand j'étais jeune, le FC atlantique Ah ouais Ouais. Tu suis encore un petit peu Pas énormément. Ça te fait un point commun avec Bruce tu T'as vu Mais en vrai de vrai, moi je suis plus trop, en vrai de vrai. Si ce n'est le, le, le PSG, parce que maintenant je suis parisien depuis plusieurs années, et ça fait plus d'une décennie. Mais euh, au-delà de ça, donc voilà, étant jeune, très fouteux, euh, euh, élève très moyen... Très attrayant, par contre comme élève, hein, <rire> aimait bien viser à la galerie, <rire> qui s'en sortait sans travailler mais toujours avec la moyenne. C'est vraiment un profil classique. C'est un profil super classique, tu vois. Et, euh... et donc, ça a continué comme ça. J'ai fait beaucoup de foot à l'âge... Bah, tu sais, à cet âge-là, tu pratiques aussi d'autres sports, tu vois. Ne serait-ce que par le biais de l'école, j'ai pratiqué des, des choses pas mal. On, on jouait super bien en plus, que ce soit au hand, au volet, euh... surtout au hand et au volet. Et euh, je testais aussi euh, des trucs comme le rugby, l'athlée, etc. T'as eu des sports de raquettes, par exemple, ou pas Tu sais, quand il faut faire du tennis Putain. de table, du badminton, Afi badminton du Oui, badminton, je suis fou. Oui, bien sûr, badminton, on le faisait à fond. Tennis de table aussi, euh, ça va. Même tennis également, ça. Bref, on dévie. Du coup, euh, parcours scolaire, j'ai fait un par la suite, comme je ne savais pas trop ce que je voulais faire, et que j'étais euh, pas trop un bosseur, et... Je suis parti dans un truc qui pouvait éventuellement plus me motiver. donc, donc J'étais faire un BEP vente action marchande. Je me rappelle à l'époque, c'était sur deux ans. Et derrière, tu faisais ton bac pro commerce. D'accord. Tu avais un cursus de quatre ans. Donc je m'en sors, je fais ça. Et puis derrière, je fais un BTS euh, euh, management des unités commerciales. Donc je mute sur Paris. Le fameux BTS MUC. Quoique non. D'abord, je, je le tente sur Nantes. Et c'est très dur. Euh, la, le secteur est très dur là-bas pour trouver du boulot, pour trouver des alternances. C'était hyper... Euh, hyper bouché ce qui fait que j'ai testé quelque chose ça n'a pas marché et ensuite j'ai attendu une demi-année à faire des petits boulots travailler à l'usine etc etc avant de muter sur paris pour rejoindre mon frangin et commencer un bts par alternance c'était quelque chose que tes parents t'encourageaient à faire avoir des petits boulots comme ça pour tranquille non, avoir une activité pas, ou c'était pour toi même c'est surtout que je pouvais pas rester à la maison rien faire <rire> tu imagines c'était inévitable daron euh, on a fait ce... enfin il a fallu me taper dessus parce que tu peux pas parce que tu as 18 ans tu es jeune tu un enfant à 18 ans tu es jeune mais en même temps tu peux aller travailler tu peux tu vois ce que je veux dire donc c'est euh, tu vois un moment un peu un peu bah, la, la fainéantise de 6 mois elle tu était vois, pas vue tu vois ce que je veux dire je me suis dit bon 6 mois je vais attendre non c'était pas possible parce que je rentrais à des 6 heures du mat je me levais à des à des 13h 14h c'était impossible et à un moment donné le daron il n'a pas kiffé je l'ai senti et donc j'ai bougé directement sur Paris pour, faire, pour, pour trouver, parce que je ne trouvais rien dans le secteur, tu vois. C'est mon frère qui m'a accueilli et au bout de deux semaines, je trouve appartement, alternance et derrière alternance, je Ah rien. Oui. Ils me prennent même en plein temps en attendant et après ils me prennent en alternance, enfin en deux semaines, j'ai tout trouvé, tu vois. Mais tu t'es bougé le cul ou, enfin, Comment ça s'est passé ben pour ben réussir à te sortir pas trop le euh, choix. Hein, ouais. non, mais comment t'as réussi pour sortir ça en deux ben semaines ben, Tu sors euh, entre 100 et 200 CV et tu bouges ton cul toute la journée, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes, tu déposes. Tu déposes, tu déposes. Les annonces c'est pareil, t'appelles, t'appelles, t'appelles, t'appelles, t'appelles. Après il n'y a, a pas de secret. Ça c'est un truc que je me dis dans certaines générations, tu vois même quand on va grandir, les mecs vont peut-être pas forcément connaître ça. Non. Tu vois, bah il vous... y a des plateformes, bah des ouais. mecs, euh, ouais, euh, les mecs, ouais, cherchent une pour retweetent, tu vois. Ça <rire> un retweet, les gens vont t'appeler, il y aura une base de données. Enfin... Bah ouais, mais c'est moi, Tant mieux en même temps, tu vois. Et donc derrière ça, je passe mon BTS assez dur. J'arrive, j'ai du mal, je, je travaille à aronis sous bois donc mon lieu professionnel par alternance, il est à aronis sous bois à Domus, je vends un peu du meuble, etc. Mon école, elle est dans le 15e. Euh, moi, j'habite à Nogent-sur-Marne, et mon sport est à hermont ah, mais Donc, ouais, tu viens de nous faire une map, en fait, de 4 points cardinaux, là. exactement, et le problème, c'est ça, c'est que je venais d'arriver, j'avais pas de contact, tu fais avec ce que tu as autour de toi, et je me démerde un peu comme ça, sauf que j'assume rien du tout. J'assume rien du tout, et... C'est un flop total. <rire> oh le flop C'est un flop total. Je loupe <rire> mon BTS. Euh, je passe même pas tous les trucs que je savais que j'allais louper. Euh, énormément de galères d'argent. Euh, les papiers, la CAF se trouvait à Créteil. Euh, tu sais comment c'est, hein La CAF. La, la, la longue queue. Waouh wow, Il te manque un queue frérot. Eh, hey, reviens plus tard, merci. Oh là là, qu'est-ce que c'était dur. Et, Et au là, final, ça a duré du temps comme ça. Derrière, c'est qu'on fait des conneries. Donc j'ai fait. Euh, une année et demie à, à être à des moins 600 H24, oh enfin. à manger des gâteaux, des trucs comme ça et tout. T'avais peut-être un peu d'aide de la part de tes parents pour... Ah non, jamais de la vie, ils étaient pas au courant. Ah, tu... ouais. Mes parents n'ont jamais eu vraiment d'argent. Donc, donc t'avais pas envie de partager non. ta propre galère Mon frère était correct, euh, était bien, mais j'avais pas envie de partager ma galère, tu vois. J'avais que ça allait aller et tout, etc. Et donc euh, je fais mon petit trou comme ça et puis à un moment donné... Euh... la cave <rire> Rétro euh, paiement. Rétro, rétro rétropément. Yes. <rire> Alors, du coup, on commence à voir la lumière. Toi, il va avec le moins 600. Bon. <rire> <sent. rire> et donc, du coup, j'ai un bon petit billet de 5-6 000 qui rentre et tout. Et puis, là, je vois un peu plus clair. Et puis, voilà, le parcours, c'est quoi C'est que, du coup, après le BTS, je passe en plein temps dans la boutique dans laquelle je suis. En vrai de vrai, il y a des va-et-vient. Ils m'abandonnent, ils me reprennent parce qu'ils ont besoin, etc. Et je fais ça jusqu'à l'âge de 24-25 ans. Et c'est à ce moment-là même où je commence la boxe thaïlandaise, non, je commence la boxe thaïlandaise à 24-25 ans. Et deux ans après, je crois, la, but la boutique ferme. Un an et demi après, la boutique ferme. Je me lance à plein temps euh, dans la boxe thaïlandaise. Du coup, j'ai le chômage technique. Euh, donc, j'ai un peu d'argent qui rentre sans travailler. Donc, je me lance à fond dans, le, dans la boxe. Et ça marche super bien. Et au bout de trois ans de boxe, euh, donc à l'âge de, donc je commence à 25 ans. À l'âge de 28 ans, je m'aime au MMA. Et MMA, c'est pareil, boum, ça explose en quatre ans et on, et on est là. On va venir sur tout ça avec euh, grand plaisir. Mais moi, j'ai pu regarder un petit peu euh, sur euh, Internet, ta page Wikipédia, tout ça. C'est bien, c'est assez, euh, assez étoffé, c'est cool. Euh, quand tu étais comme ça, enfin professionnel, quand tu étais pardon, au magasin de meubles, ouais. euh, que tu travaillais, tout ça, que tu nous dis que tu arrivais quand même à aller au sport euh, de temps en temps, ici et là, euh, que dans quelle mesure tu penses que tout ce contexte un petit peu de galère, mais quand même d'efforts physiques constant, euh, littéralement tous les jours au magasin de meubles, plus au travail, ça t'a forgé un petit peu Dans quel, moment, dans quel, euh, dans quel tout... point ça t'a aidé alors ça, c'est la base, en fait. Ça, c'est ce qui crée un homme, c'est tout ça. C'est vraiment, euh, je ne suis pas en train de faire de la philosophie, mais c'est ça qui va créer un homme solide. C'est toutes ces épreuves. En fait, les épreuves créent, euh, créent des gens solides. Si tu ne passes pas par là, tu ça, ça as toujours connu la facilité. C'est plus dur d'être combatif. C'est plus dur. Moi, dans l'adversité, euh, avec euh, les galères. L'adversité, les galères... Euh, je te parle de ça, mais depuis mon jeune âge, mes parents, ils m'ont éduqué comme ça, tu vois. Si j'ai payé mon permis, j'ai été faire éboueur pour payer mon permis, tu vois je veux dire. Euh, quand, je, sur cette période où je devais travailler, j'ai fait tellement de boulot. Je travaillais à l'usine, j'ai mis des beurre en carton, les 3-8, des machins. J'ai connu tout ça, tu vois. J'ai galéré, les sous, machin, machin. J'ai fait plusieurs tafs. J'ai travaillé dans la literie, dans le meuble, dans la, la téléphonie. Ouais, donc en fait, tu as vraiment touché à tout. J'ai touché à pas mal de choses. J'ai touché à pas mal de choses. Euh, et tout ça, ça forgeait. Même mon boulot que j'avais dans le meuble était très dur lui aussi. C'est-à-dire que je vendais du meuble, mais je devais également réceptionner les camions, bah, tu comprends. Euh, 8 h du matin, la boutique ouvrait à 10 h, tu bombardais. Donc tu bombardes pas en 2 h, après va vendre et les trucs. avec. Moins 2 moins, moins de degrés, t'inquiète même pas frérot, t'es quand même dehors à hein, charger entre dehors et l'intérieur. 30 degrés dans le béton, t'inquiète même pas, tu charges aussi. Non <rire> Tu, tu niques tes vêtements, t es, t es, tu dois vendre, t'en peux plus. Si, as pas, si tu ne vends pas, tu n'as pas de com, as, ton salaire est minable. Tu vois, et tous ces trucs-là, euh, la vérité, c'est que vraiment, les épreuves euh, forgent un homme. Et je pense que oui, ça m'a rendu humble sur la chose. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai la tête sur les épaules. Je pense que je sais quoi et quoi. Tu vois ce que je veux dire ouais, Vraiment, je suis la Quand tu sais quoi et quoi, que tu as connu ça, tu vois. Euh... T'es es tranquille, tu vois. Ça sent, franchement, c'est la troisième fois qu'on est en plateau ensemble. On était ensemble sur Popcorn, après sur une émission Ligue 1 Uber Eats. Et tête sur les épaules, je trouve que ça, ça te correspond bien. Ouais, C'était l'impression que tu avais laissé aussi la dernière fois quand tu étais passé à Popcorn, ben, Concrètement, je, les gens qui me connaissent savent, ben même les gens qui me connaissent à travers les écrans et tout, ont bien vu que je n'ai absolument pas changé entre le début de ma carrière, l'avant-carrière. Et aujourd'hui, euh, où ça a explosé, tu vois, j'ai absolument pas changé. Il y a une vidéo qui a tourné il n'y a pas longtemps, j'étais sur un trottoir devant, devant mon... Tu l'as vu ça ou pas Non. Il y a une vidéo qui a tourné, le chat, je ne sais pas si vous avez vu, dites-moi. Je suis sur un trottoir et il faisait super chaud, c'était la canicule il y a deux mois et demi, il y avait des gros, gros chaleurs et tout. Et j'avais oublié les clés de mon local sportif, tu vois, j'ai ouvert un petit local avec mon coach, mon ouais. préparateur. J'ai oublié mes clés, le préparateur arrive. Derrière, j'avais des trucs à faire et tout. Euh, télé et tout, j'ai commencé à me couper, les cheveux sur le trottoir. Ils l'ont tous vu hein. Ils l'ont tous vu. Ah, bah, regarde le nombre yeah. de oui hein. Rega... ils bout, bien, vu. Il y a un qui me voit comme ça, il sort de chez lui au bout de la rue. Waouh, mais qu'est-ce que tu fais là Bah, j'ai coupé les cheveux, je suis là, je mets de pizza, let's go Tu vois, je réponds normal, il est garé." Ouais, mais je peux faire une story, j'ai dit, fais-toi plaisir, mon rêve. ça va pas te déranger. Je dis, frérot, j'en ai strictement rien rien à carrer, prends ta vidéo, t'inquiète pas, au contraire, ouais on voit, il n'y a pas de problème, c'est marrant. Vois, ouais. Au contraire, ça va être drôle, tu vois. Et les gens, euh, ils ont vu cette vidéo, ils étaient bon voilà ils étaient étonnés. Mais pour te dire, je change pas, tu peux me voir partout, tu peux me voir absolument partout, dans les quartiers, dans les machins où j'ai des amis. Ouais, t'es là, t'es terre à terre, t'es proche. Mais tu peux me voir partout, j'étais faire les magasins aujourd'hui dans Paris, etc., ça prend des photos, c'est pas grave tu vois je suis là partout je veux pas changer mes habitudes je veux pas aller côtoyer que des endroits où tu vois ce que je veux dire bien non, sûr. non je vais absolument partout grave cool franchement j'aime bien ce côté un peu terre, à terre et tout ouais. ça fait plaisir avant qu'on parle de tes débuts du coup dans la boxe thaïlandaise tout ça il y a... Oh, on a la vidéo <rire> c'est ça ouais. ouais, c'est ça c'est ça, ça, ça, ça. Ouais, là, les gars, mais alors, en plus tu traces vraiment ça, ça bien, à la ça bien, sauvage ah non mais, mais moi je moi en fait si tu veux je vais pas je chez le coiffeur un câble. tu je fais fais ma bécane qui était là je me cachais derrière un peu ma bécane quand même un peu j'ai le miroir dans la main gauche j'ai la tondeuse dans la main droite ouais, ouais. Je me couplais, je féro, ouais, ouais. tu les cheveux tu fais bien tu ah. fais bien franchement moi je suis aller chez le coiffeur pour le faire parce que j'ai la barbe avec mais là j'ai essayé de traîner là t'as vu et moi ça me saoule, alors c'est pour ça que je me coupe les cheveux moi-même maintenant. Question, si tu pouvais couper tes cheveux au laser et que ce soit toujours comme ça, tu le ferais ou pas Non parce que j'ai pas, euh, j'ai pas, toi j'ai fait ça ce matin donc c'est court mais c'est jamais plus court que ça. D'accord. Donc je suis pas au laser, j'ai pas de, pas de pas, comment dire, j'ai toujours des cheveux en fait. Ok. J'ai pas de calvitie, j'ai rien, si je veux faire une coiffure, une afro ou des ce que tu veux je peux le faire tu vois. C'est pas le cas de tout le monde. Euh... <rire> <rire> Juste, tu sais quoi c'est une question abstraite et après derrière on part bon dans la box style ouais, ce classique que tu veux, ce que tu veux Merci de me dédier ce temps, vraiment t'es un putain de droit euh, Je suppose qu'au bout de quelques années à travailler tout ça machin en Ile-de-France Bon bah tu t'es fait un entourage, t'as croisé des gens et tout t'es pas resté tout seul dans ton coin euh, Est-ce qu'une partie de cet entourage de l'époque est encore là Toujours C'est toujours ah, la même ça personne Ça bouge pas, ça bouge pas, mes contacts sont les mêmes Vraiment, autant je peux me faire des amis euh, par le biais des réseaux Parce qu'il y a des gens qui ont un peu percé sur les réseaux que c'est je te dire ça comme ça euh, ou même, enfin, c'était plein d'acteurs avec lesquels je parle, avec qui j'ai des, des affinités, euh, plus ou moins. – Ouais, des nouvelles rencontres. – Des nouvelles rencontres, ça n'empêche rien, tu vois, d'avoir des nouvelles rencontres. Mais j'ai toujours mes amis d'avant. J'ai mon meilleur ami, que je connais depuis la 6e, Midsizer, vous devez connaître sur le chat. – Ah bah oui !– Ah, Midsizer, Thomas le oh. Mais on se connaît depuis la 6 depuis qu'on a 11 ans, c'est mon meilleur ami. – Oh cool. On est on est encore hier, on est encore collé, lui et moi hier, on est encore ensemble. Tu vois, ce que je veux dire, mm. j'ai des, enfin, je veux dire, c'est pas parce que j'ai des amis qui sont au chômage, qui filment du shit, qui sont là, machin, ou d'autres, euh, des Vincent Cassel, des, des machins et tout, genre des pointures de ceci de cela, je peux traîner avec tout le monde, je vais être toujours le même avec tout le monde, vont m'apprécier parce que je suis moi-même, et pas parce que je suis quelqu'un d'autre, tu vois, je veux Pas de soucis. Ça, ça ça change absolument rien. Super. Donc j'ai vu, tu commençais un peu, bah, tu nous as dit la, la boxe thaïlandaise un peu en, en 2014, c'est ça ouais. euh, sur, sur ta page, as écrit Muay Thai Boxe thaïlandaise, Muay Thai, c'est la même chose. La même chose, ouais. c'était vraiment l'histoire des sens, parce que moi j'avais toujours plus entendu Muay Thai. Donc, muay Thai nickel. et boxe thaïlandaise, c'est la même chose, messieurs dames. Super. Est-ce que tu peux nous raconter un petit peu ses débuts et qu'est-ce qui t'a un petit peu donné le goût à la pratique Et à partir de quel moment est-ce qu'en fait, on a remarqué un petit peu ton potentiel dans cette pratique-là <rire> Je commence la boxe-taille parce que j'ai un pote euh, dans ma promo euh, qui me dit euh, que je fais plus de sport. Il me dit, bah, viens essayer », C'est mon gars. Donc il me dit, viens ici. C'est un peu relou parce que j'habite à Nogent-sur-Marne à, à cette époque. Et je dois aller m'entraîner à Puto ou bien à Nanterre. De l'autre côté, mission absolue. Je, je, je fermais le magasin à Ronny-sous-Bois à 20h. À 20h30 en scooter, je vais aller de l'autre côté. genre okay. La course à fond. Traverser l'île de France si vous n'êtes pas de là, les gars, c'est. Voilà, même comme là, j'ai mis 25 minutes pour venir, mais parce que je suis un pilote. Mais il faut faire attention sur la route, messieurs, dames. Bref, euh, je décide de vraiment de m'engager en fait, dans cette boxe thaïlandaise. Parce qu'au départ, j'y vais que de temps en temps et le mec me dit soit tu viens, soit tu viens plus. C'est comme ça que ça a commencé. Hein. Je ne comptais pas commencer à euh, faire une carrière, en fait, si tu veux. Je venais juste m'entraîner pour faire une, pr une pratique sportive parce que j'ai arrêté le basket, parce que je travaillais le samedi et dimanche à ronny à Domus euh, précisément. C'est ouvert samedi dimanche, plus possible de faire des sports co. C'est là où j'ai arrêté le sport, etc. Lui, il me dit, viens t'entraîner pour ta forme physique et tout. C'est comme ça que je commence. Bien. C'est loin, c'est relou, j'y vais pas souvent. Le coach, Xavier Séverin, euh, du club plutôt Scarptai, que je que je salue, me dit, frérot, soit tu viens, soit tu viens plus. Parce y avait, viens une, frustration, vraiment, en fait. il avait tu... une frustration de voir le potentiel. Premier entraînement, les gars me disent, mais t'as déjà boxé Je leur dis, non, jamais, que ce soit judo, karaté, je jamais rien fait. Tu vois et du coup, ils ont envie de me prendre en main. Et c'est comme ça que ça commence. Avec un petit ultimatum de la part de Xav, en mode tu viens ou tu ne viens plus. j'avais mon gars, Daniel Njiba, mon pote, qui était un peu aussi mon exemple, du coup, euh, sur le commencement de cette carrière, parce que c'était un charbonneur de fou malade. Il ne loupait pas une séance euh, pour aucune raison. Euh, je ne te parle même pas des séances à la salle, hein. je te parle des séances de courir dehors et de ceci, de cela, tu vois et c'est comme ça que je commence avec une discipline, je perds 10 kilos, 10-15 kilos, je suis affûté à la mort. Oh. Je, suis un, je suis un marathonien de fou malade. T'as réadapté ton alimentation, la totale, genre t'as pris. Ouais, l'alimentation, c'était pas ouf, parce que c'était pas très bien cadré. C'était pas un, un, un, un, C'était pas une structure pro, tu vois. Beaucoup d'amour pour la discipline avec euh, le truc un peu archaïque du Muay thai. tu vois. Le Muay Thai, c'est un peu. C'est la raison pour laquelle le motel, je pense, n'a pas percé, parce que ça n'a pas les nouveaux codes que, par exemple, ah, le MMA en termes ne serait-ce que de communication. D'accord. Tu vois, genre, il n'y a pas de trash talk ou des trucs comme ça. C'est fait encore un peu le... à l'ancienne, par des enfin, euh, gens qui sont là depuis longtemps, je ne veux pas utiliser le mot archaïque, je veux utiliser le mot traditionnel, tu vois. OK. Donc, c'est toujours en mode traditionnel avec des vraies valeurs, euh, pour le coup. Bref. Mais qui, en termes de show ou public, parle peut-être un peu moins Parle moins, parle plus aux spécialistes ou, euh, tu vois... Et donc, euh, et donc euh, bah, je commence et ça se passe bien et je ne sais plus c'était quoi ta question. Non, la question c'était à partir du à quel moment on avait vu justement ton potentiel. Le et potentiel et, de bah, la pratique de mon premier entraînement ah, dit, au sein du club. Tu m'y as répondu. Et ensuite, bah, très vite sur euh, l'échelle nationale, on capte qu'il y a un poids lourd qui bouge beaucoup, qui gagne. Bizarrement, il n'a pas de combat toujours. Moins expérimenté que les autres, qui fait l'affaire, tu vois. Mais du coup, la question, c'est quand, euh, par exemple, ton coach, il a commencé à te mettre l'ultimatum ouais. Ça t'a fait, fait passer de combien de séances semaine à combien Genre, tu y allais une ou deux oh, fois ici et là, ou, ou après, une... tu allais quasi bah, tous les jours, c'est quoi le bail Une ou deux fois par mois. Ah, ok, d'accord. je faisais donc, plus de quand... sport. <rire> donc, quand tu disais que tu y allais doucement, tu y allais doucement. J'y allais super doucement, c'était loin de chez moi. J'y allais deux fois par mois, euh, trois fois. Et donc, bah, du coup, tu passes à t'entraîner euh, tous les jours de la semaine. Et du coup, tu trouves une hygiène de vie et du coup, tu, un, tu découvres un truc euh, plaisant, tu vois, ouais. euh, de charbonner. J'avais une discipline limite qui était plus folle que celle que je j'ai aujourd'hui, tu vois. Euh... C'est les débuts, ça, aussi. C'est les débuts, tu vois. Même si tu t'y mis au final sans le tas, mais si tu avais déjà 24 ans. Bah, après, c'était moins professionnel, donc c'était moins bien, bien guidé, moins bien orienté, tu vois. Ouais. C'était un peu à... pas à la Winnigan, mais je faisais mon truc un peu moi-même, au ressenti et tout. Tu, voilà, fais tu fais maison, tu vois. Et du coup, euh, c'était euh, deux séances. Euh, au début, non, je commence pas par deux séances par jour. Je commence pas une séance par jour. Ouais. Un entraînement Mais déjà. Déjà à la beaucoup salle en jeu. travaillant en parallèle. En ouais, parallèle. bien sûr, bien sûr. J'allais trois fois à la salle dans la semaine parce que c'était pas un cursus pro, de, donc c'était un truc, hein, c'est basé sur les horaires d'amateurs Donc c'est lundi, mercredi, vendredi d'ailleurs c'est un très bon club pour commencer euh, les arts martiaux les gars en tout cas la boxe si Islander. tu veux répéter le nom du club oh, bah, sur l'île de puto c'est en dessous la piscine de puto c'est le club s'appelle puto Scorptai. Voilà. puto Scorptai. puto scorpetail si vous avez envie d'aller faire un tour a là un où c'est vraiment euh... c'est un des meilleurs clubs que j'ai vu dans le sens où euh, pour le pour commencer c'est incroyable parce que tu vas trouver des gosses tu vas trouver énormément de femmes beaucoup plus que d'hommes section de femmes de malades et tout euh, énormément de débutants, de Trop gens cool. qui commencent, des vieux même, t'as cool. de tout, t'as vraiment de tout. Génial. Des petits jeunes de quartier comme euh, des, des mecs en costard, euh, euh, tu vois ce que je veux dire, ah, t'as vraiment de une tout. Une grosse diversité. Grosse diversité là, ouais. mais toujours le même but et une vraie cohésion. Donc c'est vraiment un très bon club pour ça. Génial. Et euh, donc du coup, euh, discipline, je passe 2-3 entraînements à la salle et quand je suis pas à la salle, je fais un entraînement chez moi, je vais courir. Ah, je passe à deux entraînements par jour, etc. C'est etc. ça, c'est sur l'île de Puto, c'est exactement ça. Génial. 1er novembre 2014, tu fais ton premier combat. J'ai vu quelques mois après tes débuts, euh, du coup à peu près six mois, contre un autre Cyril d'ailleurs, euh, Cyril Omari. Euh, j'ai vu qu'en 13 mois, en fait, tu t'es adonné, du coup, entre ton premier et ton cinquième combat, à du coup, euh, cinq combats que tu remportes tous, dont une revanche contre Brandon Moby. Quand je dis revanche, c'est-à-dire je suis abattu pour ouais, ouais. la la revanche. Euh, Parle-nous un peu de ses débuts, du coup, en combat, et de ce rythme de combat que j'ai trouvé quand même assez élevé cinq combats en un an c'est pas mal non Muay c'est ça, c'est traditionnel tu vois Muay c'est ça, tu vois tu te pétas <rire> c'est en mode traditionnel, c'est ça tu vois c'est en mode ça se prend pas la tête ça prend n'importe qui généralement, ça regarde pas trop les adversaires et tout tu vois première expérience, je vais parler de ma première expérience parce que c'est la, euh, la plus euh, c'est la plus drôle en vrai de vrai vas -y, vas -y, on va, on va. <rire> première expérience déjà je dis à mes parents j'ai un combat, ils étaient pas au courant parce que ça faisait à peine quelques mois que je faisais de la boxe tu vois Quoi, mon fils, il fait de la boxe, la oh. daronne, tu vois. Oh. Daron, ça va, tu vois. Un, un peu un plus vite, ça, ça lui va. a fait plaisir, quoi. C'est un dur, donc lui, il n'y a aucun problème. Au contraire, du sport, c'est du sport en plus. Il voit ça comme du sport, tu vois. Avec de la discipline et tout, et les valeurs de la boxe, etc. etc. Un truc vraiment cool. Ouais. Tu vois, je veux dire, moi Médali, Tyson et tout, il a suivi. Euh, Lui-même, il a fait un peu de boxe. Le grand-père, il faisait de la boxe, son père. Et donc ça lui parle. Donc ça lui parle. Euh, et, euh, et du coup, euh, premier combat à Aubervilliers, euh, Totov euh, au Chautail. Ouf. Au le cirque. Il y a un petit cirque à Porte d'Aubervilliers, là, euh, un petit cirque et tout. Il y a des événements dedans. C'est assez petit. C'est l'été. Il fait très chaud. Et on appelle ça la mamouée. Pour les gens plus simples, on va appeler ça. Ça va ressembler à du baume du tigre, mais sous huile. C'est en huile, en fait. Okay. Et on te frotte. C'est très traditionnel. Euh, Ou euh, aller voir, si vous voulez, on frotte les combattants ouais, avant les combattants, C'est comme une sorte de cérémonie, quoi. C'est ça. C'est vachement traditionnel. Et du coup, euh, on te frotte, on te frotte les musiques, les mecs sont en transpiration, les coachs et tout, avec la musique. Ça t'a mis dans, dans l'ambiance traditionnelle et tout, mais c'est pas moi, c'est mes parents, ils étaient choqués. Je combattais plus vers la, vers la fin, il y avait des combats avant et ça, ça en fait c'est un, un cirque, il fait très chaud, ça sent le boom du tu t'as l'impression d'être en Thaïlande et t'as les mecs qui sont à côté de toi, bah, bah, ça s'envoie des tibias dans les flancs, et tout, ça claque et tout. Mais je suis arrivé, ma daronne est arrivée avant moi, moi j'arrive, je lui fais un bisou, je touche son dos, elle était trempée. Oh la pauvre. Vraiment, je ne veux pas limiter la pauvre, tu vois. Oh, elle était dépassée par les événements. Tu m'étonnes. Et euh, donc du coup, c'est à mon tour de passer. Et donc là, expérience personnelle, c'est que quand je rentre, je m'en souviens, il y a des. j'ai une photo. Euh, et qui, qui me fait penser à ce moment-là, c'est j'arrive, je suis comme ça un peu menton levé comme un bouffon. <rire> <rire> en mode confiance en toi En mode on va se péter, tu vois. <rire> Parce qu'aujourd'hui les gens savent, j'ai rien à voir avec ça, tu vois. c'était l'attitude un peu Ben, je pensais que c'était l'attitude à adopter, tu vois. Je pensais que c'était comme ça qu'il fallait arriver en ouais, mode... Au ouais, euh, contraire, c'était tout l'inverse, je me chie dessus, tu vois. Mais j'arrête, je m'en souviens, je passe les cordes et je le téma et il y a déjà une baston de regard, tu vois. Pour moi, j'étais là-dedans, tu vois, c'était ma première expérience. Ça a commencé là, quoi. Et en fait, très vite, deuxième, troisième combat, ça s'est parti parce que j'ai capté que ça n'avait rien à voir avec moi et que ce pas ça qui m'était en confiance. Et euh, donc, ouais, l'anecdote, c'est ça. Et du coup, je couche mon gars... Euh euh, il est compté, du coup, je couche le gars, il est compté, on va jusqu'à la fin, c'était trois rounds, et je gagne mon combat contre un mec plus expérimenté, il avait un peu le seul, je m'en souviens. Euh... Et, <rire> tu euh... et ça a toujours été comme ça, en fait, des gens beaucoup plus expérimentés que moi, et j'ai toujours... Graver les échelons et réussir des tests comme ça. Et très vite, tu t'es mis dans ce rythme-là, comme j'ai dit, de 5 combats en un an Genre en ah ouais, gros, combat, toutes les 8 semaines de préparation, combat. Ouais, de moi, euh, toute manière, j'ai archaïque, je t'ai dit, j'arrêtais jamais l'entraînement. Là, j'ai fait mon combat il y a 2 semaines, j'ai fait un peu de vélo, un peu de course, j'ai rien branlé sinon à part ça. Tu vois, je veux dire, je sais me reposer. Avant, je me reposais pas. Je fait l'entraînement, tac, si je pouvais sauter à la corde, je revenais à la salle et je sautais à la corde. Une discipline franchement de fou furieux, tu vois, je veux dire genre de fou furieux. Et donc c'est comme ça que je lâchais jamais l'entraînement, que j'étais toujours prêt à combattre, tu vois. Et ça a eu quoi comme impact un peu ces débuts tonitruants, genre ce, ce 5-0 dans ta première année, ça s'est passé comment un petit peu euh... ben, très vite, on me propose euh, à un moment donné, je fais mes combats, tac, ça marche bien. Les gens ils sont contents déjà, t'enchaînes des victoires, de ouf et tout, c'est cool, puis c'est pas lourd. Donc c'est un peu plus regardé, tu vois, et tu gravies les échelons un peu plus vite. Euh, parce qu'il y a moins de monde, parce que les gens ont peur, en on poilure, c'est pas pareil, tu vois, quand tu prends une droite, c'est pas juste de la touche, c'est vraiment ouais, Ça, ça, ça vraiment tape, pour quoi. coucher, tu vois. Et très vite, j'en souviens, je pars avec, avec, avec la fameuse en Asie pour un, un road trip, sac à dos, euh, euh, avant d'avoir des gosses, tu vois, il faut faire ce truc-là, tu ouais, vois. Ouais, un grand kiff. Je vous le dis, hein, avant d'avoir des gosses, les gars, voyagez, faites un road trip comme celui-ci, ça coûte pas cher. En Asie du Sud-Est, euh, Thaïlande. Euh, alors on a fait bien la hausse, Malaisie, Birmanie. Euh, on a fait tout ça, tu vois. Et ça, moi j'ai fait que trois mois. Elle elle a fait quatre mois avec une fille qu'on a rencontré là-bas parce qu'il y a énormément de gens qui le font. Hein. Vous ne serez vraiment pas tout seul. Surtout si vous allez avec le guide du retard et tout, vous allez croiser énormément de Français ou de trucs comme ça qui font la même chose que vous. Et donc nous on a fait ça et euh, j'ai fait quelques entraînements là-bas, mais pas plus que ça. Mais euh, je suis rentré plus tôt parce qu'on m'a appelé parce que là boum. Premier test, euh, Brice Guidon, ancien mec du Glory, euh, le petit Agerome Le Banner euh, qui a tourné euh, sur la planète Terre, euh, sur, sur le K1, euh, ouais. des, des vrais gros tournois et tout. Et on me dit, ah, test et tout, machin, machin. J'ai dit, ben bah, écoute, vas-y, je rentre. Hein, Ça je rentre. a coupé le road trip pour. Ouais. Bah, je suis rentré, j'ai laissé la fameuse continuer avec la, avec la pote qu'on s'est fait sur place. et Désolé bébé, mais là, c'est un truc, je ne peux pas refuser, tu vois. Ça peut, tu vois et Brice Guidon, on fait la guerre et je le termine au troisième round, je crois. Genoux, ciseaux, bah, euh, flexueux et tout. J'avais une condition de fou malade, donc c'était pas trop technique. Ah ouais, le road trip, t'avais quand même gardé la... Je suis rentré plus tôt, pour me préparer on pendant pas, un mois, fait. tu vois. Et euh, Brice Guidon, boum, derrière, on me remet un boum, et derrière, euh, Yacine Mouganem. Euh, donc c'était ma troisième année de boxe thaïlandaise. bouganem la pointure mondiale en boxe thaïlandaise. Bah, J'allais y venir en plus. Et je gagne mon combat. Et... Il avait une saveur différente par rapport aux autres, ce combat, comme Yacine Mouganem ou pas un peu parce que j'étais clairement pas gagnant sur les sur les paris et parce qu'il y avait une ambiance particulière, il y avait une belle ambiance, il y avait une très belle ambiance. Allez ah, sur place et tout, c'était cool Ouais ouais ouais ouais, il y avait euh, comme à son habitude mon club plutôt et qui, qui grosse ferveur qui, qui se déplace avec des banderoles, du bruit, des machins. Genre je crois que c'est un des meilleurs euh, publics de tout le club confondu je crois. Très cool. Genre limite en France, j'ai envie de te dire. C'est vraiment une dinguerie, genre. Et, euh, et, euh, et donc, il y avait camp euh, Gan et camp Bouganem, mais il y avait beaucoup de gens qui étaient pour Yacine, tu vois. Même si mon camp faisait beaucoup de bruit. Et j'ai senti euh, vraiment les grands combats, tu vois. Les grands combats et tout. Et, et on a géré le combat de manière intelligente et tout. Et, et au final, je gagne contre un mec. Mais expérimenté à la mort. Genre. Ah oui <rire> J'ai regardé gars, un peu tout à l'heure ça j'ai vu 160 combats. Ouais, genre, euh, moi j'arrive, je crois, avec une dizaine de combats, genre euh, hors-suche, tu vois. Ah, en 11-0 à ce moment-là. Ouais, un truc comme ça, 11-0, et, et, et je gagne mon combat de manière intelligente. Et donc là, je montre que, ok, je peux faire la bagarre comme je l'ai fait auparavant, et je peux aussi gagner de manière intelligente face à un mec intelligent. Grave cool. On va parler après, un petit peu après de, de MMA, parce que de toute façon, on t'est passé un peu après, euh, derrière, dans la discipline. Mais après, avant ce combat, vous... là, après ce combat-là, je passe au MMA. Je crois que tu en fais un en plus. Oui, j'en fais un en plus. Ah, T'es bon. J'en fais un en plus. J'en <rire> euh, fais un en plus parce que avant de, je, je me mets avec le MMA Factory. Et comme il ne veut pas me faire galérer quand je commence à gagner des sous, il pensait à WAM et tout. Il m'a dit, écoute, j'ai un combat en pied point, C'est comme tu veux. Je sais qu'on est à fond MMA. Mais si tu veux, on y va. Et donc, c'est un combat de transition. Ouais. Grave cool. Mais euh, voilà, un petit peu pour euh, tous les gens parce que même des gens se posaient la question dans le chat et tout donc euh, je pense que c'est cool. Comment se passe un peu pour toi, la... enfin, si tu peux nous décrire un peu la scène euh, Muay Thai en France, selon ta connaissance même euh, niveau euh, rémunération, sponsoring combat et tout, si tu peux juste en faire un, un petit état de c'est quoi, comment ça se passe bon, C'est la merde. Très clairement c'est la merde. Parce que les combattants français, on, a, on, est, euh, on est vraiment haut placé, on est vraiment bien, bien placé. On a vraiment des... C'est simple les gars, en fait c'est simple. Tu prends le basket, on est les meilleurs, pas les meilleurs au monde, mais on fait partie des meilleurs au monde. Tu prends le foot, il n'y a pas photo. Euh, tu peux prendre le hand, il n'y a pas photo. Euh, tu peux prendre le rugby, deux fois ça va, ça vient. Euh, tu prends le volet, je crois qu'on a gagné il n'y a pas longtemps. Euh, tu prends n'importe quel sport. Et sachez que c'est la même chose dans les sports de combat. Aujourd'hui, on le prouve un peu, on a du retard avec le MMA, ce n'était pas légalisé. On voit avec la légalisation, avec de, un peu de structure, avec Fernand Lopez, le même un factoriste que ça a apporté, un peu de structure, boum boum, on fait sortir des champions. Francis Sengano Cyril Gann, et il y en a d'autres derrière aussi. Hein. Ben c'est la même chose dans le Muay Thai. On a énormément de talent et on a eu énormément de champions. Seulement, c'est juste qu'on n'y a, a pas eu une médiatisation à la hauteur de, de l'UFC. Mais euh, en pied-point, on a eu des pointures des Jean-Charles Karbouski, euh, renoté tout ce que je vous dis, des Danny Bill. Des, euh, des Joe Pressia, des des, des, des. des mecs bouillants. Des mecs bouillants. Des mecs bouillants. Qui n'ont peut-être pas pu aller aussi haut que ce qu'ils pourraient. Parce que ils, ils sont étaient... allés si, qui sont allés au plus haut. Ils non, sont non, allés veux au veux dire, plus haut. Je veux de connaissance ou de reconnaissance. De, ou ou en de termes de reconnaissance, c'était nul. Et en termes d'argent, c'était nul aussi. C'est juste ça. Les mecs, c'était des pointures. Ça gagnait combien un combat, par exemple Je sais pas ce qu'ils ont gagné eux. Alors pas toi encore. par exemple, quand tu à Yacine Bouganem, par exemple, le combat de Yacine Bouganem, je gagne 3000 euros. Ok. Et Yacine Moganem est euh, l'homme le plus fort de la planète euh, à ce moment-là euh, en boxe thaïlandais. Pourquoi C'est pas la folie. Tu fais quoi avec 3 000 euros <rire> Il y a des gens qui vont dire « Ah, tu fais plein de choses. » Ouais, c'est vrai. Ah, mais quand content. tu te dédies à faire des semaines et des semaines d'entraînement et tout, pour peut-être aller toucher 3 000 euros tous les deux mois, j'avoue, ça ne fait pas… Tu dis, tu vois. Pas arrivé. Un mec qui fait un show, un spectacle et tout, tu dis « Ouais, tu vas faire un spectacle, machin, machin. » euh, Tu fais partie des gens les plus chauds de, de, de ce secteur-là, tu vois gagner 3 000 euros. C'est ridicule. Tu commences l'MMA après avoir rencontré du coin un peu à Fernand Lopez et tout, euh, qui détecte un gros potentiel chez toi. Ça, Quelle manière euh, tu t'y es mis et ça a été quoi les grosses différences qui t'ont frappé direct par rapport à la boxe thaïlandaise Alors il y a déjà le, la structure professionnelle qui m'a attiré beaucoup. Euh, d'ailleurs à ce moment-là, j'hésitais entre la boxe anglaise et... Euh, et d'ailleurs je passe un petit message à un ami qui est décédé. Fonce, euh, c'est Fonce, ton moment. Euh, le frérot Hervé Lofidi donc en fait si tu veux c'est lui qui me motivait aussi à passer en boxe anglaise d'accord qui malheureusement est parti euh, pas la veille de mon combat mais deux, deux trois jours avant gros hommage. gros hommage à lui, Hervé Lofidi un, un mec euh, talentueux à souhait qui a commencé la boxe archi tard archi tard et qui a fait des trucs de fou, et qui était vraiment, qui avait un avenir pour moi, et je me trompe pas beaucoup, je sais voir les gens qui, ont, qui savent boxer, qui savent faire les choses, et il avait un très bel avenir, et malheureusement, une maladie l'a pris, anyway. Et donc j'hésite à ce moment-là à partir sur la boxe, et également le MMA, donc j'ai deux choix, ce qui fait qu'à un moment donné, je sais pas où aller, et je fais beaucoup de rendez-vous d'un côté et de l'autre, et il y a le côté, comme je dis, la structure vraiment pro que Fernand m'a proposée, euh, mise à disposition d'un préparateur physique. Donc, tu as un mec qui t'accompagne quand tu fais la muscu. Déjà, tu as un programme de muscu, J'en avais pas. Ok. Nutritionniste, je mangeais pas quand je voulais perdre du poids. Je mangeais pas. Mais ce n'est pas comme ça qu'on fait. On adapte un petit peu dans le <rire> temps, dans les formules. Tu vois et ce que tout. Je veux dire oui, oui. Euh des horaires dans la journée, plusieurs entraînements, de plusieurs disciplines dans la journée, tu vois. Donc, euh, et puis plein de petits préparateurs mentaux, etc. Bon. C'est vrai que sur le papier, la merde où tu le dégrises, ça donne envie. Quoi. Bah, frérot, tu dis OK, d'accord, je, je, fais, je fais du mouet, je me casse et tout. Hein, et là, je passe à un truc archi-structuré, euh, tu vois. Donc, c'est ça qui fait que je passe. Et puis, c'est à côté de chez moi. Ah, est un facteur qui aide bien. Ah, là, j'ai d'air pour le fainéant que je suis. C'était à 6 minutes en vélo de chez moi. Magnifique. J'étais à Porte Dorée, j'étais à Porte de Vincennes, euh, brrr, en vélo, brrr, je mettais moins de 10 minutes à aller à la salle. Au calme. Donc, euh, bon, voilà, tout ça a fait que. C'est bien, ces petits enchevêtrements comme ça de, de facteurs sur lesquels tu as ouais. pas forcément tu vois, de, tu vois, de choix. Ils auraient pu avoir la, la même salle 50 km plus loin, mais. Ouais, J'y serais peut-être <rire> pas allé. Il a fallu qu'elle soit à 6 minutes. Tu vois Magnifique. Et donc du coup, par rapport à, à, la, comme je disais, par rapport à la boxe thaïlandaise, quand tu es arrivé au MMA, s'il y a peut-être une ou deux différences comme ça que tu pourrais noter rapido, pas forcément en termes de structure, je parle ah, dans le combat. L'espace. L'espace dans lequel on se le situe est complètement différent. Déjà, on a, on a un carré, angle droit. Quand tu veux coincer quelqu'un, tu le coinces C'est plus simple. Là, on a un octogone, c'est presque un cercle. Et c'est deux fois plus grand. D'accord. Vraiment beaucoup plus grand. Donc là, tu peux laisser un peu plus libre cours à tes jambes et tout ça, machin. Si tu veux courir, tu peux courir, le gars t'attrape jamais, tu vois ce que je veux dire, presque, tu vois ce que je veux dire, façon de parler. Et la première sensation que j'ai eue, moi, quand je suis passé donc, du coup de la boxe taille au MMA, je m'en souviens, le meilleur terme que j'avais à proposer, c'était j'étais comme un poisson dans l'eau. D'accord. Mais il y a un truc, me rappelle, qui qu est resté là, qui m'a marqué, c'est que déjà je commence dans une structure archi pro en MMA. TKO, c'est un peu à la hauteur de Ares aujourd'hui, je sais pas si les gars vous connaissez Ares okay. en France là qui vient d'arriver sur Paris dont je fais partie. Que je veux dire, j'ai vu tu étais un, un ambassadeur l'ambassadeur ou quoi ou je sais pas mais en tout ah, cas y était... ça m'appartient aussi un peu etc. cetera. Ah, cool. Ben, la même chose mais au Canada. TKO, c'est les TKO quand on voyait les, les champions canadiens à l'UFC, tu vois, les Georges saint pierre les Francis Carmon, est-ce que tu veux les grosses pointures du Canada. Et donc j'arrive directement dans ce milieu là archi pro, machin machin, donc ah, un peu de stress et tout. Mais malgré tout, j'étais super lucide. Et la chose, la chose qui restait dans ma tête de fou malade, c'est que qu'à ce moment-là, tu as les caméras, tout à l'intérieur, nanana, ta ta ta, ta speak, et là, tout le monde qui sort. Et tu entends. Comme si on, on, on t'enfermait comme des faux, jusqu'à la mort. tu vois, schlac, schlac, Le lock lock, Le lock lock, comme ça, qui, qui m'a. Qui m'a grave marqué et tout, mais sinon, comme un poisson dans l'eau. C'était vraiment agréable. C'était super agréable. J'ai vu qu'à tes débuts, du coup, tu as réussi à avoir un combat directement pour la ceinture au TKO contre Bobby Sylvain. Il me semble que ça ne devait pas être lui Bobby au début. Blood. Mais, voilà, mais au final, ça a été lui. Et c'est un combat d'ailleurs que tu, tu remportes, ce qui permet de prendre ton premier titre euh, en MMA. Titre que tu as réussi à défendre euh, du coup, coup, sur coup, derrière euh, contre Adam Dick. Euh, Adam Deschka, ça te Adam, dit Adam, euh, Adam, Adam. Deshka, qui était l'ancien champion. Okay, enfin, c'est lui qui était champion en titre. D'accord mais il fumait et à cette époque-là, la fumette était, était problématique, était, était problématique okay. pour le test antidopage. Donc c'est pour ça que la ceinture était vacante. Okay. Elle était vacante. Et moi, je suis arrivé à ce moment-là, euh, gros coup de la part de Fernand, du manager, et j'arrive à ce moment-là, il arrive à pousser euh, pour que je fasse ce combat-là et tout. Les, sur les réseaux, les gens me déchiraient déjà à l'avance, ouais. les frères. Il est, déjà, mort, est un poids euh... lourd, léger, il n'a jamais fait de solde de sa vie. Euh, vous le mettez contre Gadjumer, il va se faire exploser. Boum je mets une guillotine à 1 minute 46 au bout et tout. <rire> What C'est pas, pas ce qu'on avait prévu. Et je, prends, et je prends la ceinture et tout, tu vois, contre un Canadien et tout. Et derrière, je la défends contre un Andeshka, ancien champion, et je le martyrise. Ah, vraiment Vraiment. Comment c'est passé genre, pour quelqu'un qui n'a pas... De tu coup. vois un peu, tu vois ça, comment il a fini rouge Oui. Mais là, c'était que ça. C'était marche avant, il n'y a que lui qui a pris. J'ai pris aucun coup, je lui ai martelé deux coups. Et en fait, il s'avère... Pourquoi j'ai martelé deux coups Parce que je n'avais pas le choix. J'étais, euh, dès le début du combat, anecdote, début du combat, je commence, je mets les types que je mets, j'aime bien les front kicks dans le bid là. Ouais, ouais, ouais. Je sais pas ce qui s'est passé, j'ai luxé mon gros orteil. Et donc quand j'appuie au début, je dis, ouais, il y a des trous dans le sol. Et la première sensation, <rire> c'est ça. avec l'adrénaline, je ne sens pas la douleur, trou dans le sol. C'est quoi le délire tu sais, J'ai plus d'appui ou ouais, bon, ouais. bon, En fait, mon tu ordre, vacilles un peu, ouais. mon, mon, Je ne peux plus prendre appui sur, mon, sur ça. Donc j'ai l'impression de tomber, en fait. j'ai l'impression qu'il y a un trou. Donc du coup, j'ai l'impression qu'il y a un trou. Wow. Et en fait je commence à sentir et j'ai l'impression que mon orteil il est à la perpendiculaire tu vois. Okay, donc et dans dire. la foulée, ce que je sais et ce que je comprends à la fin, c'est que dans la foulée, je suis, parce que je suis fatigué très très vite dans le combat, et en fait je me fais un peu de motorax aussi en même temps. Ah ouais <rire> mais en fait tu t'es démoli là Dingri, genre en, un coup. Euh, en même pas un coup. C'est genre euh, dès les premières euh, ouais, instants du combat, temps, ouais. il m'arrive ses couilles, tu vois. Et je. Après cinq minutes euh, tout. L'eau, je la bois même pas, j'essaye de respirer, elle coule comme ça, comme une fontaine et tout. Il me parle, il me parle, il me dit récupère, il sent que je suis fatigué à la mort. Il me dit récupère, récupère. Regardez, c'est le combat contre Adam Deshka. Ouais. Gagne Cyril contre Adam Deshka. Il me dit récupère, on va reprendre le round et tu fais une minute, tu fais que de tourner. Tu vois, tu, tu, tu, tu récupères. Ah, tu respires, ouais. Je repars, hein. je suis encore pire qu'avant. Genre, ça faisait que ça, tu Ouais, vois ouais, il n'y avait pas de ouais, moment où santé, ça allait aller un peu mieux. Ça. En fait. ça remontait jamais, tu vois. Sais et du coup je fais une marche avant, je me déplace plus, j'ai un style qui est complètement différent quand vous regardez le combat, je fais juste bloquer pour remiser, barrage de tout, je l'allume de ouf et tout... Et je termine le combat juste avant le gong du deuxième round, donc je fais, voilà. je fais 10 minutes comme ça. Donc dès que as eu une petite, je suppose, ouverture, dès que tu as pu frapper un peu, je parie que là tu as enchaîné, t'as même pas... Dès que, pam, pam, pam, pam, je vois ça, sur ses fesses, boum, boum, regardez le combat, c'est n'importe quoi. Et, et après on me dit de parler dans le micro, à la fin, je remise de ceinture, on me dit de parler dans le micro et je parle comme ça. Merci beaucoup, c'est oh, parce que j'ai un peu de mal à parler, oh, et là, je suis là. comme ça. Et en fait, j'ai plus d'air, j'ai plus rien. Je suis en train de suffoquer. Je suis en zone rouge jusqu'à je suis en zone rouge. Le passage de où je sors et tout, je croise tout le monde et je vais au vestiaire. Je sais plus à qui j'ai dit bonjour. Il ouais, n'y a aucun plaisir quoi. t'es noir, trop noir. T es, t es cuit quoi. Trop noir. Genre, j'étais en insuffisance respiratoire carrément. Donc, euh, on m'a calmé dans le vestiaire. Les médecins sont venus. Ta, ta, ta. Et tu sais, c'est des stades de hockey. C'est au Canada. Donc, les ambulances sont au cul des vestiaires. Genre. Ok. Je, je 10 minutes après, on m'a ouvert. Oh, D'ailleurs, je fais 3 semaines de vacances là-bas grâce à ça. Tout frais payé payer. T'as kiffé le Canada ah, J'ai kiffé des ouf. <rire> Trop bien. Madame est venue me rejoindre et tout. Trop bien. J'ai vu du coup, euh, donc, du coup à Deschka comme tu as de nous montrer, on a vu que tu as gagné derrière aussi contre euh, Roger Souza, un brésilien. Ouais. Euh, parlons un peu justement de ses gros débuts. 3-0 comme ça ouais. qui valent du coup euh, le, le, la place à l'UFC. Le, le fait que euh, quelques temps après l'UFC fait. Au bout t as t as t as t du deuxième combat, l'UFC fait ça. Okay. Et comme on s'entend trop bien avec TKO, tu as vu, je t'ai dit tout ferait payer, je reste et tout, blessé, machin, machin. Je ai leur dit je vais faire un troisième combat avec TKO. Pour vous mettre bien, Pour mettre bien TKO, si vous pouvez attendre l'UFC, si c'est possible ou pas. Ils ont dit ok, il n'y a pas de souci, je fais okay. mon troisième combat contre Roger Souza, tu vois. Mais dès le deuxième combat, l'UFC toque à ta tu vois. Deuxième combat de MMA. Trois ans de Muay Thai, de combats de MMA et, et je suis à l'UFC, c'est ouf tu vois, genre je commence le MMA en 2018, je fais mon premier combat donc six mois après, août 2018, août 2019 je fais mon premier combat à l'UFC, un oh. an et demi après mon premier entraînement Oh, l'ascension ça va super vite et dans la foulée je fais mon premier combat août, août, septembre, octobre je fais un deuxième combat No euh, octobre, novembre, décembre, je fais un en troisième fait, combat. Pendant, pendant un an, je crois qu'en un an, après même passer Covid et tout, tu as fait 4 ou 5 combats du l'UFC en un an. J'ai fait... Euh, ah, à et, euh, bah, en fait, il y a eu le Covid, je fais mes 3 combats ouais. en 5 mois. Ouais. 5, 6 mois, je fais 3 combats à l'UFC, mes débuts. Ouais. C'est là où je fais parler de moi et tout. Ensuite, Covid. Et, et euh, bah, bah, ça tombait bien de toute manière parce que je me refais à un deuxième pneumothorax. Encore Pas, Ouais, pathologie. En fait, je, vais à la, je me fais opérer du genou parce que avant mon premier combat de MMA, je me retourne le genou, enfin, il... mon tibia sort de mon genou, les ligaments n'ont pas pété et tout, et, et glou glou, quand on l'a remis en place et tout, il n'y a pas eu d'opération, rien, mais mes ménisques pétaient et tout, mais je fais quand même mes trois combats, comme je suis dans le rush, on se dit, vas-y, viens, c'est maintenant qu'il faut aller vite. Oh, oh, Profitons-en, le, le fer, il est chaud, quoi. Je fais mes trois combats, derrière, je me dis, bon, je vais me faire quand même opérer, quand même, le genou, on sent, il saute et tout à chaque fois et tout. Je me fais opérer Février et je retourne un peu l'entraînement vite fait. Un cardio, bon, je change, je pousse le cardio, vite fait, la reprise. Ah, je sens encore une barre et tout. Je dis... Ah je change la soirée, je des invités à la maison, je dis, vas-y, je... je rentre, on va voir et tout. Puis je chante décrépitement petit à petit. Puis je chant mon souffle, il est court. Je ok, depuis l'hôpital. J'ai dit, ah, j'attends, j'attends le soir, j'y vais vers minuit aux urgences et tout. J'arrive voir la meuf, l'infirmière, pourquoi vous venez j'ai dit, euh, j'ai un peu de et tout. Elle ouais, je... <rire> ouais, me regarde en mode euh, espèce de bouffon, genre, euh, arrête de t'inventer des trucs. Ouais, débits, tu crois où quoi euh... Genre, tu t'auto-diagnostiques Elle me prend l'oxygène, c'est le petit, le petit truc et tout. Je suis à 97% d'oxygénation, donc bien, tu vois. Euh, il est fou lui et tout. Je vais faire les radios, pff, grosse tache blanche de la l'air qu'il y a déjà dans mon poumon et tout. Oh là là. Genre, j'ai une grosse tolérance en fait euh, au truc tu vois. Et, euh, et du coup opération et tout machin machin mais le drame qu'il y a c'est que je fais on m'opère dans la foulée on, on dirait on m'a opéré dans la pièce d'à côté c'est une dinguerie on m'a tout ouvert j'étais on m'a juste endormi là on m'a tout ouvert c'était chanté là enfin, c'était une dinguerie une horrible ch... la horrible et tout horrible c'était un jeune qui m'avait fait les radios du coup on lui a dit bah tu continues avec le client voilà c'est ton premier pneumothorax allez c'est parti il y a un passage où on te coupe les muscles et tout machin machin entre les côtes et après, arrives à la plèvre. La plèvre, c'est un... pas tout à fait un muscle, mais c'est un truc qui est super dur. Et quand es musclé, et ça se muscle aussi un peu, tu vois. Ok. Toi, elle doit être un peu musclée. Frérot. <rire> et en fait, tu arrives avec un engin, euh, comme euh, mâle femelle, et tu mets le que-tru, et en fait, ça va sortir l'air pour que machin, machin, parce qu'il faut pas qu'il y ait plus d'air, mais il y a un système et tout. Donc, on te met un genre de tuyau, en fait. Et la plèvre, il faut la percer avec ce genre de tuyau avec une tête, tu vois et le boug il n'y arrive pas. Oh <rire> mon Dieu. Je suis sur la table, ça va monsieur je dis, oh, ça va, je suis sur la table, frère, on bouscule et tout. Comme ça. Il n'y arrive pas. Il est avec son masque et tout. <rire> il n'y arrive pas. Il n'y arrive pas. Oh, le gamin Ça prend presque une minute, il me pousse dans le, sur le machin. Il n'y arrive pas, t'as la vieille, elle est arrivée, euh, la vétéran, tout bah, pff, boom. ça met le tuyau, ça met le mâle dans la femelle et tout, pff, et tout machin, machin. Et derrière ça, je vais, euh, je vais à Nanterre, ouais. spécialiste en thoracique. Mais rappelez-vous, le Covid a commencé en mars. En mars 2020. Et moi, ça m'arrive fin février, donc début mars, je suis à l'hôpital spécialiste, spécialiste en thoracique, donc tout ce qui est problème respiratoire. Qui frappe littéralement le Covid. <rire> en plein Covid, sauf que je ne savais pas. Mais ce qui m'arrive, c'est qu'on me refait une deuxième opération, parce qu'il faut, faut faire une ouais. vraie opération cette fois-ci. Pour faire, on appelle ça un talcage, pour qu'il n'y ait plus jamais d'air, parce que c'est la deuxième fois que ça m'arrivait. Et je chope euh, trois, trois germes infectieux qui me clouent pendant trois semaines et demie là-bas. Euh, et je perds. Euh, en fait, je t'explique. Tu as dû perdre les kilos. Ouais. Je, il, il, il on m'opère, on me ramène. Super, monsieur, sauf qu'il y a un germe infectieux. On a trouvé un germe infectieux. Tout va bien. Bon, je repars au blog pour nettoyer, on me ramène. Le euh, Lendemain, deuxième germe infectueux, monsieur. Sur lendemain, troisième germe infectueux, monsieur. Mais Encore, ça, ça, ça fait beaucoup là, non Ça fait beaucoup. Vous venez payez deux fois, on, on retourne une troisième fois et je leur disais, s'il vous plaît, les gars, cette fois-ci, je leur disais dans le bloc et tout avant qu'ils m'endorment parce qu'ils ont m'ont reconnu. Je commençais à avoir déjà un peu de hype et tout dans les ah ouais. mains, vite fait, tu vois. Je leur disais, s'il vous plaît, les gars, hey, nettoyez bien en fait. j'en ai marre, j'en ai marre, tu vois, j'en ai marre et je fais trois semaines à l'hôpital après ces opérations-là et. J'ai des traitements énormes parce qu'on ne sait pas c'est quoi les germes infectueux Après, il y a un staphylocoque doré, donc il y en a qui crèvent juste d'un seul, hein, tu vois. Et j'en ai trois comme ça, genre je sais plus, c'est des noms latins et tout. Et je perds plus d'une dizaine de kilos parce que je suis alité, je suis perforé, perforé, perfusion, machin. J'ai ma marche de quelques minutes dans la journée, sinon je suis alité à mort, j'ai plus de force. On, on, euh, on m'a fleur intestinale, hein, toutes les bactéries, il n'y avait plus rien. C'est ça qui t'aide à, à absorber ouais. les protéines. Ouais, et les ouais, machin, ouais, ouais, ouais. Sauf que j'ai plus rien. Donc tout ce que je mange, déjà je mange ça. Et à l'hôpital, c'est pas... Hein, je perds les kilos, là la force, je maigris de fou malade et tout. Mais on, on s'est refait. Ah ouais, tu t'es refait un petit peu après, c'est nickel que tu m'en parles, parce que très vite en fait, et du coup comme j'ai dit, malgré une interruption pour le Covid, tu fais ton, ton retour donc, euh, en décembre 2020, donc ça fait... Euh, mais oui. là la dinguerie qu'il y a, c'est que j'ai l'opération, j'ai les deux opérations genou-poumon, et je décide quand même de prendre un combat en juillet, genre d'accepter un combat en juillet. Ah non, mais je t'ai parlé des temps, ça peut être super ah, long, mais genre mon poumon il avait ici. Genre en rentrant de l'hôpital après le mois d'hôpital là, l'infirmière elle passe par l'ascenseur parce qu'il est tout petit, elle a tout le matos, parce que j'ai encore là, les traitements à la maison et tout, genre okay. des traitements de fou. Je suis sous perfusion H24, elle vient toutes les 6 heures me changer les perfusions. Après, au bout de plusieurs semaines comme ça, je passe à des comprimés. Un jour j'ai loupé un comprimé en pleine nuit, je me réveille à 2h du matin, frère. Il y avait, euh, il y avait le, le petit truc rouge du. Euh, de la boxe et tout, frère. Moi, j'ai marché à quatre pattes. Ouais, tu vois la vie en bleu. Genre, j'ai marché à quatre pattes dans, les, dans la salle de bain, douche froide et tout, frère. Genre, le traitement était super long et super lourd pendant longtemps, tu vois. Je monte les escaliers de chez moi, donc quand je rentre dans plus de l'hôpital, j'ai plus rien, j'ai plus de cardio, frère. J'arrive en haut de chez moi, de mes mort. étages, J'ai peur. Je me dis, c'est mort. Franchement, à ce moment-là, j'ai cru que c'était mort. Vraiment, je me suis dit bon, j'avais espoir quand j'étais encore à l'hôpital, quand j'ai vu que j'ai infectué ça partait, qu'on me guérissait. Et là, je me dis par contre, ça va être chaud pour reprendre le sport. Ça va être vraiment dur. Donc j'ai eu tout un tas de, de kinés, respiratoires et tout pour que le poumon reprenne sa place un minimum. Mais je pense que même aujourd'hui, je ne suis pas sûr d'avoir récupéré. J'ai pas refait des radios pour ça. Ah ouais je suis pas sûr d'avoir récupéré la totale capacité. De genre là, de physiquement, tu te sens peut-être un petit peu moins fort que quand tu n'avais pas ces cette... pneus... Enfin, un ce peu, deuxième... moins, le... un ouais. peu moins endurant. En en que... Ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est ouf, sérieux. Ouais. Parce que, c est, c est comme j'ai dit, hein, genre euh, quelques mois... En fait, quand tu nous racontes la galère de mars 2020, c'est dingue de se dire que décembre 2020, tu reprends. Et entre décembre 2020 et août, donc à savoir 8 mois, tu as 8, 9 mois... Tu as quatre combats successifs que tu gagnes. Junior Dos Santos, Gersinho Rosenstreich, Alexander Volkov, puis Derek Lewis pour la euh, ceinture intermédiaire poids lourd. Parle-nous un peu justement de, de cette période qui a suivi. Cette période, période où, de, où période où de frustration. Tu sais pourquoi Vas-y. Parce que mars, il m'arrive tous ces problèmes, là, février-mars. Je décide de reprendre un combat dès juillet, parce que ça fait trop parce longtemps. Parce que tu disais, ouais. Je vais reprendre juillet, tu vois. Sauf que annulation, on repousse à haute avec le même gars. Annulation du bout on repousse à, à, à septembre. Annulation. Annulation. Je lui dis, OK, c'est pas grave, on, ils nous remettent un autre gars en octobre à Abu Dhabi, le début d'Abu Dhabi. Ouais. Boum, problème contractuel avec le bouga à Abu Dhabi en octobre. On me remet l'autre d'avant en novembre. Encore pas bon. Donc, cinq mois de. Donc, à un moment donné, ils m'ont dit, bon frérot, on a négocié Junior de Santos pour décembre pour toi et tout. Donc, je fais une année, zéro. Je fais mon dernier combat en décembre 2019. 2019 et le prochain combat qui décembre se passe... Décembre 2020. Donc t'as vu, l'ascension, si j'avais combattu pendant toute cette année, elle aurait été encore plus rapide. À confinement et problèmes. Et derrière, tiré, frustration, Junior de Santos, Jérésigno, euh... volca je les prends tous sympas. Hein. <rire> <rire> non, ça se passe bien, ça se passe bien, c'est cool. Et, et du coup, c'est là où on se fait vraiment un nom sur, euh, sur cette planète Terre. C'était comment un peu, euh, du coup, cette, euh, cette vraie période euh... Mais De vrais tests je te dirais, en termes d'intensité, et de vie au jour le jour, euh, c'était quoi C'était préparation, entraînement, combat. Est-ce que tu te sentirais, toi, capable d'assumer encore un tel rythme Ou alors, maintenant, et ça, c'est une vue euh, voilà, de, de troisième personne, je dirais, mais on te sent un peu plus euh, relâché, un peu plus euh, relax. Est-ce que tu serais capable de, de refaire ah oui. quatre combats en, en oui. mois tu vois Oui, oui, tout à fait. Non, non, en fait, si tu veux, la clé, c'est euh, que là, on sait que je sais qu'aujourd'hui, c'est pas possible de faire quatre combats ou cinq combats en une année, parce que je suis dans le du roster ouais. et que le turnover peut pas aller aussi vite que ouais, ça, voilà. tu vois ouais, ce que ouais. dire. Déjà tu fais deux combats par an quand tu es euh, premier T'as, c'est la ceinture ou c'est là ou c'est la ceinture. Ou tu vois, je veux dire... t'as plus besoin où... d'autant de grind que quand t'es au tout début. Tu hein. vois, t'as pas besoin d'être dans le rush et tu peux pas de toute manière. Tu vois, faut attendre que les autres, ils aient combattu. faut attendre que les autres... Quand t'es encore 20ème, t'as les gars à prendre. Tu peux combattre beaucoup, tu vois. Je veux dire, tu peux choisir n'importe lesquels, tu vois. Alors que es 2, 3, 4ème, tu dois attendre que les mecs tu en dessous en... En... montent jusqu'à toi combattre, ouais. fassent leur truc. Tu dois attendre que, toi, le, le 3 et le 4 fassent leur truc. Que toi, t'arrives. Donc, tu peux pas combattre autant, tu vois. Mais s'il fallait le refaire, je le referais avec plaisir. Tu sais, à chaque combat, j'ai <rire> si je pouvais combattre plus souvent, je me combattrais plus souvent. <rire> ah là là là là Mais c'est vrai Ça sent que tu ferais du plaisir. Mais non, c'est pas ça, mais je veux dire, aujourd'hui, tu fais une année à, à 1 million ou à 500k, tu fais quoi Tu décides quoi 1 million tu Facile. Comb... Tu vois Donc tu combats une fois, tu combats deux fois Deux fois. Bah allez, viens, on y va pour deux fois, frérot, ça va, Il y, y a de la place, tu vois. On fonce. Si je te propose 1 million ou 2 millions 2 millions Bah ouais, vas-y, on double, on double. Alors vas-y, je combats quatre fois, mais avec plaisir. 2 millions, monsieur. Bah, deux 2 millions. Avec plaisir. On a parlé un petit peu de tous ces combats jusqu'à la, la, la, la ceinture intérimaire, d'ailleurs, j'ai dit intermédiaire. Tout à l'heure, merci. Il y a ouais. quelqu'un dans le chat qui m'a ouais. corrigé. Bon, je sais qu'on en a parlé en long, en large et en travers, mais bon, c'est quand même quelque chose qui est un petit peu de, impossible de ne pas le mentionner, le combat contre Francis. Euh, je n'ai pas envie de m'étaler vraiment à nouveau dessus. Je sais que tu t'es déjà beaucoup exprimé. Euh, je n'ai pas envie de, forcément de reparler de la clé de talon ou autre. Tu l'as beaucoup évoqué, notamment, comme bah, je disais, dans l'interview avec les frérots de la sueur, qu'on euh, dédicace au passage. Comment est-ce que toi, tu as vécu. La médiatisation de ce combat en particulier. Parce que par rapport à tes autres combats, j'ai aussi l'impression que c'est lui qui t'a et qui vous a fait Propulsé. un peu passer un, un, un cap à tous les deux. En tout ouais. cas, en France, euh, ça faisait un peu très longtemps qu'on n'avait pas entendu parler d'un combat aussi gros, tu vois, aussi hype euh, pour les gens dans ce pays-là. Peut-être même plus. Euh, bon, alors toute proposition regardée, regarder que Habib McGregor euh, en France, tu vois. Et donc c'était vraiment. Ouais, douf, et... douf. Euh... Comment tu l'as vécu et je sais même pas s'il y a eu un combat en France qui a fait autant parler de toi, euh, franco-français. Euh, j'ai pas eu le sentiment. Qui a fait quoi. que ce soit boxe anglaise ou ce que tu veux, je crois Il y a jamais eu un, une aussi grosse hype autour de ce combat d'un combat d'un n'importe quel sport de combat, tu vois, d'un fight, d'un n'importe Et donc du coup, bah, hype de fou malade sur le combat, incroyable. Alors j'ai bien vécu. C'était plutôt plaisant d'avoir euh, ma gueule sur Times Square. <rire> j'ai ma gueule sur Times Square, c'est tu sais ça ça Bien sûr. Je ne sais pas si vous retrouvez... Les... Ah, la régie, la régie. La régie, je trouvais ma tête euh, sur, sur Times Square. Euh, sur ma tête, sur le périph' aussi, à plusieurs endroits, des gros, les grosses pancartes que tu as sur ouais. le périph' et tout. Ma grosse teuté et tout. Mais ça, c'est grâce à un de mes sponsors aussi qui a envoyé de ouf Ah oui, hein. ils s'en faisaient plaisir un peu. Ouais, c'était Fitness Coach, le gars, si vous, si vous voulez que ça vous aide. Dédicace. Et genre, tu vois, j'en ma teuté, les gens, ils pétaient des cas Tu vois, ça a rajouté un truc, tu vois, quand tu vois des pancartes frères qui font... Euh, qui font 20 par 20 d'un bug en plein périph' et tout, sur Times Square et tout, tu dis bon, le bug il est en place, tu vois. Donc ça rajoute un, un que true tu vois. Mettez la mienne, mettez pas celle de Francis. <rire> vous êtes sérieux, je, je vous goûte mon <rire> les gars. ils sont après. Ils sont juste là, là, à droite. Sérieux, et Deuxième mettez pièce. Mettez-moi. Peut-être <rire> <rire> vous, <êtes rire> vous l'avez pas, hein, ça se trouve. Ça oh la rue, pitié. <rire> <rire> les Vous avez choisi le pire invité pour faire non, ça Non parce qu'en fait si tu veux... Il nous casse euh, tous la gueule Fitness Coach en fait nous a signé, d'ailleurs qui est français, que je salue les gars, euh, les partenaires. Fitness Coach c'est euh, Francis mais c'est également moi, tu vois on est tous les deux les de ah, Les grandes têtes Tu vois on est les grosses têtes un peu de, de cette appli donc il y avait également, bah là ça tombait bien, il y avait le combat, bon Francis, Cyril... Une pierre de coup Tu vois la chaleur donc, ça a rajouté pas mal de, pas mal de, de, de poids euh, sur la notoriété euh, euh, de Cyril Gann, hein, ce combat-là. Et, euh, et là, on a eu le deuxième, euh, qui a rajouté pas mal de hype au sein même, euh, encore plus, euh, au sein de mon, de mon pays, tu vois. Bah, bien sûr. Tu vois, genre, je sens euh, les retombées. Il y a quelque chose, hein ah, Voilà, voilà Merci, messieurs. T'as vu la gueule sur Times Square, frère Magnifique, un frère. délire, quand même. Magnifique, magnifique. un délire. Donc, non, non, je suis... Aujourd'hui, ouais, j'avoue, je... Pour autant, mon comportement ne change pas. Mais en vrai de vrai, quand je sors dans la rue, ouais, je suis en place. Les gens me reconnaissent de fou malade. Genre, j'étais encore faire le magasin pour ma dame et tout. J'ai accompagné. Euh, je... Des photos des voiture, voilà. Je me cache un peu. J'essaie de m'attaquer plus et tout, mais ça marche même pas. Les gens me reconnaissent de dos et tout. C'est la folie. Sur... Bah, ça va les gens ils sont ils sont euh, ils sont bienveillants donc ça me dérange jamais. Sur, sur popcorn tu disais avant euh, ce combat là justement que tu avais pas trop de pression, tu avais pas trop peur de perdre et tout genre ce, genre entre le 12-0 que tu avais euh, à la ouais. taille et le 10-0 au moment d'affronter euh, je crois Francis donc euh, genre plus de 20 combats jamais perdus ouais. en pro fait euh, 30, Ouais euh, tu vois mais donc du coup genre il y avait pas genre maintenant après coup, maintenant que tu vois il y a eu ce, ce combat qui est passé là etc. genre ce combat là ça a rajouté de la, beaucoup de il y en avait forcément, déjà d'une parce que c'est un combattant dangereux, c'est le champion, ouais. il y a la ceinture, ALA, une pression médiatique. Quand je dis pression, un taf monumental en termes de médiatisation. Storyline et tout. Euh, déjà, storytelling qu'on avait déjà, mais aussi, euh, comment dirais-je, sol la sollicitation que j'ai eue oui. par rapport aux médias était, était monstrueuse. J'ai passé, je crois, à un moment donné, j'ai passé une journée à faire des médias. Oh. Je suis d'une journée, c'est une journée. Un media day de 8 à 18. C'est énervé, tu vois, je veux dire. Donc tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. Pour autant, j'étais bien, franchement, ça va. Mais c'est toujours pareil avec moi. Si je ne ressens pas la pression, ça glisse sur moi, mais ça glisse pas vraiment, tu vois. Ouais. Donc à un moment donné, quand il y a la rechute, ah, tu dis, oh, quand même, j'avais quand même, tu vois. Euh, tu, vois tu vois. Mais pour le coup, ça ne change pas mon attitude sur l'instant présent. Je suis toujours moi-même, je suis toujours concentré, je suis toujours apte à faire les choses que j'ai à faire, tu vois. Mais forcément, ça a ajouté plus de pression. C'est ça que j'aime de... bien en parler après coup. Tu vois, Genre après ouais. coup, les gens ils se rendent plus compte que peut-être ils étaient dans la machine ça. à laver au moment où tu as posé dans le feu. Tu vois. C'est exactement ça. Et Paris m'a ajouté encore un peu plus que ça. Le fait que j'étais chez moi, le fait que j'avais une défaite avant et qu'il fallait assurer derrière, que j'avais pas trop le choix, que avant, euh, limite c'était mieux avant quand j'étais. Euh, les gens me demandaient, le fait que tu es invaincu, ça te met pas la pression <rire> Ben non, au contraire. En fait, je me rends compte que c'était le contraire que, bah non, j'ai des cartouches à tirer, c'est bon, Carrément. si je me loupe, c'est ouais, pas un peux problème. Ouais, je fois, deux fois, c'est pas très grave. on a perdu, en fait, tu vois, dans la vie, Tyson a dit, qui tu veux, tous les champions ont perdu, tu vois. Et du coup, je me rends compte que, bah, le fait que j'avais perdu avant, ça m'a mis plus de pression aussi, un <rire> peu. J'ai fait chier. Je peux, je peux moins me permettre, cette fois, de le tu faire. Tu vois, je peux moins me permettre. En plus de ça, moi, j'ai jamais eu peur des chaos je me suis dit, bon, là, le scénario, Paris, tout ça, c'est moi le main event, si je reste dormir <rire> sur, sur, dans la cage c'est relou comme scénario, je préfère dormir à LA, tu vois Ouais, carrément Tu vois que je veux le fait, devant tout le monde tu En vois plus, t'es passé pas loin, il y avait la main qui a aidé, mais tu es vois, passé je pas, pas loin Donc du coup, en plus, je suis passé pas loin, donc tu vois, il y a tous ces trucs-là qui, qui, qui, euh, qui, je pense aussi, ont joué sur la balance, tu vois. <rire> Est-ce que du coup, euh, tu penses, c'est évident, mais je vais quand même la poser, euh, tu penses que ça a eu un impact, euh, le combat contre Nganou, sur l'immense réussite qui a été l'UFC Paris du coup, tu vois, vu que quelques mois oui, avant, il y avait eu ça, oui, du ça coup, arrivé préparé. le UFC Paris, tout le monde était mouillant. Ouais ouais, ouais, ouais. ouais, ouais, parce que ça rajoutait une hype, donc t'as touché encore plus de personnes dans le public français avec euh, Francis euh, vs euh, Cyril, tu vois. Et donc derrière, euh, tu vois, genre en mode... Euh... Ça, c'était à Paris, ça Bien sûr. Ouais, ah, c'était à Paris, ça. Pourquoi je fais cette tête Ah bah t'avais pas l'air content, là. Pourquoi j'étais content J'étais <rire> en train de dire aux gens, je crois... Faites du bruit parce que j'étais <rire> trop content. Il, bah oui. il y a un boucan, les gens. Oh, ça a grondé, c'est incroyable, 17 000 personnes qui grondent, frère. Et tu sais que j'ai regardé un, un petit peu sur Twitter et tout, les mecs, ils étaient là. Wow, the French crowd. Bah oui, That's les gens amazing. étaient impressionnés. Les gens étaient impressionnés. Et franchement, hey, les Français, on peut être fiers de vous. Genre vraiment, c'était plus, le plus gros point d'interrogation que je dis à chaque fois. Et le public français, tu, tu penses que ça va être comment J'ai oui. dit, franchement, je sais pas. Je sais qu'en Angleterre ils ont des putains de fans et tout, tu vois. Même dans le foot, hein, tu vois, les Anglais ils sont vraiment spéciaux. Les Américains, c'est bien aussi, tu vois, machin, machin et tout. Bah, les Français, frère, c'est une dinguerie. Franchement, je vais être avec toi, les Français, je les ai connus dans ce public, dans ouais. plusieurs disciplines différentes, qui sont pas du tout les mêmes que les tiennes, tu vois. Ouais. Mais dans l'esport Call of Duty, dans l'esport League of Legends, ouais, dans les ouais, événements ouais, ouais, ouais, euh, Internet, ouais. tout ça, machin, ou même dès qu'il fallait, j'aurais eu des wars, des trucs de ça. Ouais. À chaque fois. On est bouquillant. À chaque ah oui. fois, on les choque. Ouais, y avait un truc aussi où tu fais ton Il ton... y a un dessin. Les pixels. Tu... Les pixels. <rire> bah oui. Sauf que je connaissais absolument pas de délire. J'ai vu les Français, on était chaud. Ah oui, non, on a posé des crimes on... monstrueuses. Ouais. ouais. Apparemment, des... on était grave chaud. Ah bah vrai, un pays 66 millions de personnes, tu rajoutes peut-être la francophonie. Allez, on est peut-être. Mais tu bats face à des anglophones, donc littéralement la langue peut-être la ouais. plus parlée du monde, et euh, des hispanophones qui ont l'Espagne et toute l'Amérique du Sud. Euh, sauf le Brésil, c'est tu vois, ouais, c'est euh, c'est un peu. Douf. Et nous, on arrivait à faire quelque chose de lourd, tu vois. Non mais c'est vrai franchement c'est pour ça c'était une soirée vraiment elle sera inoubliable pour ça, Excepté. pour ça parce que aussi j'ai gagné parce que le scénario où tu as dit j'ai failli rester dormir parce que tous les français ont gagné 5 sur 5 et tout ça c'était vraiment une soirée parfaite. Tu t'attendais à être mis autant en difficulté par Tai Chivasa Parce qu'on vous a senti proche dans la cage, tu vois, à des moments où vous jouiez un peu ensemble et tout, mais à plusieurs reprises, elle a su un peu te toucher ou te mettre en position défense, défensive, même si à force, t'as réussi à reprendre l'ascendant. C'est bah, un peu le film de ce savais combat. Que, Je savais que. En fait, si tu veux, il y a la première phase où... Toucher, ne pas être touché, bon gamin style, toucher, ne pas être touché. Puis mon temps, et... j'étais très focus, en fait, on voit, je bug. Le bug, c'est que je suis très focus... Sur les signaux qu'il donne avant de lancer des low kicks. Okay. Il a une manière de remonter son short et tout comme ça. Et du coup, j'ai bugué, j'ai cru qu'il allait lancer son low kick. Et donc, je, du coup, je lève, je lève ma jambe Mais du coup, je suis plus sur mes appuis pour reculer. D'ailleurs, si vous voulez mettre sur mon Instagram, les gars, <rire> le fameux début là, de vidéo, si jamais vous voulez la mettre. Nos amis de la régie. Les, nos amis de la régie, je l'ai posté là euh, hier ou un truc comme ça. Enfin, les gars de la, de la com. Et le début de l'action, c'est ça en fait, où il me touche c'est qu'il y a un bail et je monte ma jambe bizarre et euh, du coup je ne fais pas mon pas de recul ce qui fait qu'il vient et il me ramasse beau oh. et il vient me chercher comme ça il a une manière de faire qui est vraiment très très efficace c'est à dire il y a une lecture du truc et une précision tu le vois pas trop venir et tout et la droite je la vois absolument pas venir tu vois je la vois absolument pas venir donc de ce, de, de, de ce bail de bon gamin style où je me mets à bouger je suis touché et tout, je passe dans un autre mood, J'ai l'impression que c'était passé sur un mood striking, à part bah de... En mode, là. Euh, comme j'étais avant, elle y dit frérot, bagarre. Parce qu'en vrai de vrai, j'aime bien la bagarre, ce que je dis à la fin du combat. <rire> eh, les gars, garé, j'aime bien la bagarre, j'aime bien les coups, ça, ça m'excite, tu vois. Ce que je veux dire. Donc du coup, je décide de ne pas faire marche arrière. Tu vois, regarde, il remonte son short, et j'ai cru, et j'ai levé la jambe, tu vois. Ouais. qu'il pour remettre encore en arrière. Ah, ouais, vas-y, remettez, remettez. Régie, et en régie, fait, je, la je lève je la remette. jambe avant. En pensant qu'il va balancer un low kick. Et donc, ce qui fait que ça m'empêche de. Ah ouais, Regarde. le short! Là, là, là. Ah ouais, Tac. on le et voit moi, à ma gauche, plus... le short, ouais. Voilà, c'est ça. <rire> en fait, c'est un tic qu'il a souvent avant d'envoyer ses low kicks. On avait, vérifié, on avait vu ça en vidéo avant, en étude vidéo. Ce qui fait que je, je, je lance un blocage, en fait. Ouais, ouais, ouais. Vas-y, bah, une on... dernière fois, s'il vous plaît, la régie. Je me revois. Regardez, les et gars après, du chat. Et... Regardez, là. Ma, là, jambe, il lève son ma jambe avant. Regarde ma jambe avant. Ah oui, et, et tu lèves vu, la jambe. Et, voilà. là... <rire> et du coup, je suis plus sur mes appuis <rire> et il enchaîne là-haut. Et du coup, je suis perturbé. Et je me dis, je fais un retrait de buste. Et en fait, je suis pas assez loin. Et je ne vois pas son coup. bon. Et heureusement, parce que j'ai check le ralenti, heureusement, tu as la main. Hein. J'ai toujours la garde. Par contre, heureusement. un truc qui fait que j'ai toujours. Euh, c'est un truc on se dit à chaque fois avec le coach, c'est une dinguerie. J'ai toujours ma main quelque part, genre, j'ai un calcul de distance et ouais. de trajectoire qui fait que j'ai toujours un que tu vois. Parce que si la, si, là, là s'il si avait touché sans la main, ouais. c'était... De ouf. C'était go dodo. Ouais, à mon avis, c'était un bon petit dodo. <rire> hein. oh, et donc, du coup, bah, ce qui fait que derrière ça, je passe en mode chien de la casse, frérot, ouais vas-y, arrête d'avancer parce que t'as vu, t'avances, tu m'as touché, tu crois que ça va être le la fête, oh, de et pied donc, il, coup, a il a revient vers moi, boum, je lui mets un genou, c'est là où ça commence. Quand il envoie, je me dis, il renvoie comme ça, j'ai dit, écoute frérot, c'est une des choses que je préfère faire. Quand un mec, il s'enflamme, je mets le casque un peu, et je monte un genou plein pot, hé eh, frérot, vas-y viens, et ça s'entrechoque, sauf que le genou dans, dans, dans le bidou pendant que tu envoies, frérot, ça fait jamais plaisir, pas manqué, je le touche, boum, qu'est-ce que je fais Boum, encore j'enchaîne le bidou, ben, bidou, j'enchaîne le bidou, tata. <rire> le bidou. après lui, il était rest... C'est le mec, je crois, le plus dangereux. Quand, quand un mec est touché, tu vois, normalement, des, il est en panique. Hein. Lui, il en reste encore plus dangereux. Il a en, encaissé en, de ouf. Hein. Moi, j'ai été étonné comment il a encaissé. Et tous ses combats précédents, en fait, tu regarderas, il couche ses gars à ces moments-là. Quand il se fait toucher, les mecs avancent sur lui. Bouf. Bouf. de situation, ces deux derniers combats, c'était ça. Avant moi, là. ces deux derniers combats, c'était... Mm. Pile poil ça. Et même on entend les, les commentaires et tout, attention, il rêve dangereux, ta, ta, ta. Et donc du coup, moi, j'y vais pour bagarre, je sens qu'il est touché, mais à chaque fois, j'ai une petite retenue quand même à certains moments, tu vois. Grave cool. Vraiment, je revis le truc, ça fait trop plaisir. Euh... T'as dit chez nos amis de la sphère que tu n'avais pas spécialement envie de revanche contre Francis, qu'au début, c'était le cas, mais que depuis, tu as accepté. Mais malgré tout, que tu souhaitais la ceinture quand même, passer ton rétablissement, qu'est-ce qui t'attend Quelle est ta roadmap un peu pour le titre J'en ai aucune idée. Parce qu'en ce moment, dans le roster, dans la catégorie des poids lourds, il y a un turnover et il y, a... il y a pas mal de gars super bouillants. On est tous bouillants, franchement, dans le haut du panier, on est tous chauds, tu vois. Et donc du coup, l'UFC ne sait pas trop quoi faire exactement. Je pense qu'ils ont déjà. Je pense que maintenant ils ont. ils ont un peu défini le que truc, tu vois. Mais euh, mais là, ce qui m'attend exactement, je sais pas. Il y a une, une ceinture intérimaire entre John Jones et Stipe. Il y avait un parler c'était très chaud de se faire. J'ai l'impression que ça, ça a un peu reculé. Ok. Ça euh, un peu refroidi. Ça se trouve, ouais. c'est un peu moi qui vais monter. Euh, tu vois ce que je veux dire En de moi, c'est vrai que c'est moi qui suis le mieux placé. Hein. Je suis juste derrière le champion. C'est moi qui suis vraiment le plus méritant. c'est toi le contender, normalement. Ouais. C'est moi le contender, tu vois, je te le Donc c'est forcément moi avec quelqu'un d'autre à la base, tu vois. Mais on m'a remis derrière, on m'a fait combattre vasza qui, qui est monté quatrième, troisième, tu vois. On m'a dit, on m'a remis derrière parce qu'il voulait faire des gars montés devant moi. pour le... Bref. Au final, j'ai l'impression que ça se fait pas trop. Je sais pas trop si ça va se faire. Mais si ça se fait pas, j'espère bien que ce sera... ce sera pour moi, tu vois. Une petite ah, ceinture intérimaire parce que Francis est blessé. Ok. Donc il peut pas remettre sa ceinture en jeu maintenant. Là, forcément, il y a une année, je pense qu'ils vont s'écouler, huit mois, là, qui vont s'écouler avant qu'ils puissent remonter et faire un combat, tu vois. Ah, le temps de se rétablir, de se remettre voilà, en train. c'est ça. Sens. Donc, c'est pour ça qu'ils veulent faire une ceinture intérimaire comme celle que j'ai gagnée auparavant, tu vois. OK. Et donc, on te donc, souhaite... J'espère euh... que ce sera mon tour et que j'attendrai pas un, un autre. Tout ce qu'on te souhaite. Franchement, il y a, je pense qu'il y a un moment... De euh... toute façon, limite, j'ai le sentiment qu'avec le Francis actuel... Bon, après, ça, c'est mon avis, mais. À un moment, même si la revanche ne fait peut-être pas partie de tes plans de ouf, bah... mais j'ai l'impression que si tu l'avais, la ceinture va falloir passer par là. Ah bah oui, le... c'est pour ça, je n'appelle même pas Francis, moi j'appelle la ceinture. S'il si l'a encore, ce sera lui. Euh, si c'est un autre qui a la ceinture, j'irai me péter avec un autre, tu vois. Carrément. En vrai, de vrai moi c'est la ceinture que je veux. Le titre. Parce que je suis pas du tout, J'ai n'ai pas du tout d'esprit revanchard, je n'ai pas de vieux démons en moi qui me disent... Ah... Je pensais que ça allait rester parce que c'était très. Tr après le combat contre Francis. C'était un peu dans ta tête quand même. Très présent dans ma tête. Genre à chaque instant, je me perdais un peu. Genre jusqu'à ce que je suis rentré chez moi, je me perdais des fois. Putain, j'ai dit à ma, ma femme à chaque fois. Putain, j'étais en train de me refaire le combat encore. Je fais chier. Tu vois, ça me. c'était là, tu vois. Quand c'était tout frais, là, juste après le combat, j'avais ça en tête en mode Waouh J'ai perdu, c'est ma première défaite. Waouh J'ai perdu, mais j'ai... frère, j'ai même pas perdu. Il a bloqué le combat, j'ai le seum ça s'est joué à rien. Oh là là. Tu vois Genre, si j'avais pas fait ce move à la fin pour aller essayer de finir le combat, je serais resté en position haute. Ne serait-ce que ça, déjà, je gagnais le combat. Tu vois Ouais, tu t'es fait genre, truc euh, sous 10 putains. Tu vois, t'es là et tout. Tu dis, euh, si au lieu de partir sur la clé de talon, je décide de rester et faire comme il a fait, et je reste au-dessus, tu vois, un peu comme il a fait. Boum, le round 5, il est pour moi. Fini. Ouais, je suis champion vois, du monde, frérot. Je suis l'homme le plus fort du monde. Ça se joue à pas grand-chose. C'est une dinguerie, tu vois, les, les, les conséquences. Tu vois ouais. Et donc du coup, à, à, à chaud comme ça, derrière, là, quand c'était tout frais... Aujourd'hui, c'est passé. Tant mieux. Je pense que c'est mieux pour que tu puisses un peu avancer. Et oui, euh, oui. Tu vas avoir euh, l'apaisement du cœur. Ouais, moi, je suis très apaisé pour ça. Tu vois. Ça non, se sent. Enfin, j'ai pas de problème. Je vais... On a fait une bonne partie de ta carrière. On a discuté plein de trucs. Vraiment, c'est énervé. J'espère que les gens dans le chat passent une bonne émission. Bon, en tout cas, je me régale. On va passer sur deux, trois petites questions, comme ça, un peu plus tranquille pour finir en douceur. Euh, en regardant un petit peu tes combats, j'ai vu que tu as combattu en Uruguay, à Montevideo, à Singapour, en Corée du Sud, à Busan, euh, aux États-Unis, en France, en dehors de la France. Le pays ou la ville qui t'a le plus fait kiffer quand y allé et où est-ce que t'as le plus kiffé combattre Ça peut être deux villes différentes du coup. Montréal, là. Montréal. Québec. T'as adoré ça Canada, chez les cousins. <rire> mais n'y a pas de bon sens combattre combattre là-bas. Mon chum, c'était des sensations. Tabernacle, là. <rire> Attends, mais t'es pas mal, là. Ah, J'ai kiffé. Je kiffe le Canada. J'ai kiffé le Canada, Montréal et tout. Euh, L'accueil. Alors pour le coup, au début, euh, c'est pas qu'ils n'étaient pas accueillants, mais. Euh, J'en prenais beaucoup euh, sur les réseaux parce qu'en mode j'arrivais en mode, mode Muay et tout, machin, ouais, c'est qui lui, machin. Ils ont euh, très euh. vite compris la mentalité et le potentiel que j'avais, ils ont kiffé, tu vois. Ils ont capté que en vrai de vrai, j'étais grave avec eux de ouf et ils m'ont grave euh, accueilli euh, de fous malades et, et que des bonnes expériences, tu vois. J'ai combattu, enfin, tu sais, genre, j j là, aujourd'hui, je combats et tout, je kiffe et tout. Genre là, à Paris, j'ai surkiffé. Mais la vérité, c'est que quand j'ai commencé ma carrière, c'était mon plus gros kiff. C'était au Canada et tout, donc ça a participé, ça a contribué au que truc, tu vois. Ah, Alors J'ai vraiment kiffé aller au Canada pour aller combattre, genre vraiment. Donc que ce soit endroit où t'as le plus kiffé combattre ou endroit où t'as le plus kiffé aller, tu dis Canada pour les deux. Ouais, parce que ailleurs, j'ai pas forcément profité comme j'ai bien profité au ouais. Canada. Et t'as eu les trois semaines là, donc. j'ai eu tu les trois semaines, j'ai chillé là-bas et tout. Ouais. Là et ouais, tout. Aidé, ouais. Je suis sorti, pris le temps et tout. Moi, ah bon, c'est l'Uruguay, ça m'a posé question. Monter vidéo, c'est comment Éclaté. <rire> non, non, non, non, non. En vrai, de vrai, c'est pas éclaté. C'est juste que je suis pas sorti. Ouais, as pas il pas, pas super beau. Je crois c'était donc du coup, euh, c'était l'hiver là-bas. Voilà, c'est ça. C'était okay, en, okay, okay. en août. Mais du coup, en août, c'est l'hiver là-bas. Je vois, ils ont laissé, donc, il là, il ouais. pas super chaud, tu kiffais pas trop et tout. Donc, je suis pas trop sorti. J'étais à monter vidéo et j'ai vraiment pas bien visité la ville. Bah, ouais, je vois, je donc, du coup, t'as pas trop aimé la vibe, ouais. Je sais pas que j'ai pas aimé, c'est que j'ai pas forcément eu l'occasion de bien kiffer. Euh, Singapour, j'ai kiffé. Euh, derrière, il y a Busan, j'ai pas pu trop kiffer. Covid et tout, c'était dur de bouger Ok, tout. ouais, c'était full. Euh, euh, Busan, après, après c'est Vegas, éclaté, je déteste Vegas. En tout cas, je l'ai pas fait pour les gros sportifs, donc je sais pas si c'est ça qui fait que ton, ton, ton truc s'enjaille ou pas. Je pense pas qu'il doit rester grand-chose en dehors de ça, ouais. Tu vois mais sinon, assez éclaté aussi, Las Vegas et tout. Euh, Canada, pour sûr. Canada, Canada ça me va. Qu'est-ce que tu penses un peu, alors peut-être tu t'y es pas intéressé, mais vas-y, je pose quand même la question. Qu'est-ce que tu penses un peu des combats de YouTubers streamers un peu Aux états unis on a vu par exemple un, un Jake Paul commencer bah, d'abord à se frapper avec d'autres YouTubers et tout. Ça faisait quand même des événements assez suivis. Euh, puis ce même Jake Paul, il a commencé à combattre un peu d'autres combattants, même si j'ai cru comprendre que c'était peut-être pas forcément des mecs toujours chauds, d'accord J'ai vu ouais. des noms comme Tyron Woodley ou Ben Askren, qui étaient peut-être d'anciens... Des anciens combattants UFC, qui passaient... Ouais, ben Askren, une grosse daube. <rire> Le mec a fait sa carrière MMA en lutte. C'était une grosse daube debout. boule ben les... éclaté debout <rire> Les paroles Il s'est mis à faire de, MMA, de la boxe anglaise, donc forcément il allait perdre. Est-ce que ce genre de combat, d'après toi, et ce genre de show un petit peu, est-ce que ça fait du bien à la discipline ou est-ce que c'est pas ouf Parce que ça la transforme un peu en show que n'importe qui pourrait un peu singer sans forcément apporter quelque chose aux professionnels comme, toi, comme vous Non, moi, moi j'ai moi, pas de problème. Ok. Moi, j'ai pas de problème du tout avec ça. Moi, je pars du principe où il euh, faut que tout le monde mange et qu'il n'y a pas une seule voie pour aller manger. Tu vois. C'est aux gens de faire la part des choses. Et ça apporte un truc à la discipline, tu penses un petit peu ce genre de choses, tu vois, où un Jake Paul commence à. Je crois, quelqu'un disait dans je crois, qu dans chat, je crois ça... que son premier combat c'est Anderson Silva. Non, son prochain combat. Ah, son prochain, je voulais dire, pardon. Son premier combat, ça a été Ben Oui, oui, oui. Non, mais ça a été même des Youtubers avant, tu vois. Ouais, ça... il y a eu même des ouais, youtubeurs. Ouais, ouais. Il y a eu même. Non, il y a eu même Ned Robinson. le best-seller. l'a mis KO, je crois. Ouais, c'est lui. Exactement, clair. exactement. Ned Robinson qui s'est mis. Bon, voilà, t'as vu, c'est pas des grands grands Écoute, il attire des gens. Il attire des gens sur sa discipline, il attire même des gens sur l'UFC. Il fait de l'oseille, c'est un, un écosystème qui prend de l'oseille. Euh, je n'ai pas de contradication. Une ouais, finesse, c'est une bonne chose. Tu vois ce que je veux dire Oui, grave cool. Oui, il y a des gens qui vont dire Ouais, mais ce n'est pas méritant. Écoute, le gars bosse, charbonne. Attention, le gars prend la chose au sérieux. Clairement. Tous les mecs qui vont combattre, à part Ben Askren, parce qu'ils sont balayés de tout, c'est un fou furieux, Ben Askren. Vous allez voir la pesée contre. C'est un sketch ce mec, vraiment. C'est un fou, <rire> c'est un fou. Singapour, j'étais avec lui, c'était lui le main event. J'étais faire des plateaux télé avec lui, frérot. Il était avec des shorts. Tu sais quand tu laisses un stylo dans ton short ouais. Tu vois la tâche ouais. Des tâches comme ça dans son short. Tongue, t-shirt exposé de, de, de 10 ans. tu oui, vois foot, euh... Fou, physique, de lâche. Mais le mec t'a fait une carrière de MMA et qui salute, Chien de la case, genre une grosse carrière de mûment, vraiment. C'est sérieux Anyway, donc du coup, euh, non, moi, ça me dérange pas, en fait, euh, que les gens fassent leur argent comme ça. Euh, comme encore une fois, il faut que les gens fassent la part des choses. Ok. Tu vois, c'est la même manière aussi, moi, demain, même si je suis quand même beaucoup plus méritant, et je décide de faire la passerelle en boxe anglaise. Ouais. Tu vois, les gens vont moins mal le prendre, mais en vrai de vrai, c'est la même chose. J'ai rien à voir avec la boxe anglaise, tu vois, okay. bon, si je fais des arts martiaux. Les boxes anglaises, il y a des mecs qui triment et tout pour arriver au plus haut et tout, tu vois. Donc, si on, on suit le concept, même nous qui faisons le parallèle sur la boxe anglaise, la passerelle, ça ne devrait pas être accepté, tu vois. Bon, ben, il y a des mecs, c'est des youtubeurs, ils s'entraînent très dur à la boxe. Et, hein, hein, Écoute, il court-circuite, et puis ça marche, de toute manière, ça marche. Moi, je m'étais dit justement, parce que c'est sûr qu'il y a deux opinions dessus. Moi, moi vois, aussi, voilà, je ne suis pas le de ceux qui suit le plus, mais je sais qu'il y avait un vrai débat dessus, tu sais, en mode une grosse partie qui trouvait que bah, ça apporte de la visibilité à la chose, sûrement tu vois, à la discipline, au MMA, à la bonne. À mode, quoi de, tout, de donc, tirer trop ton épingle du jeu, tu vois Exactement. Et d'autres qui disaient, ouais, mais c'est quand même un peu du show, un peu singé, c'est pas ouf et tout. Donc, du coup, moi, je voulais savoir où est-ce que toi, tu te situais. Frérot, il y a des gens qui payent, frérot. Des gens qui payent pour voir ça, salement, tu vois. C'est bien que ça a plu aux gens. Du gros pay-per-view. Ah oui. Du gros pay-per-view. Énervé. On va terminer avec la petite surprise que je t'avais réservée, d'accord Que je t'avais dit, je suis allé voir quelqu'un que nous connaissons en commun. Pas que, pas que toi mais que tu connais même très bien Et je lui ai demandé est-ce qu'il avait une question à te poser Et en fait j'ai entendu du coup la question qu'il a posée Et je me suis dit que ça permettait de conclure gentiment cette interview Est-ce que la régie vous êtes prêts Est-ce que vous avez l'extrait si vous... Ok super, bien, la régie va passer l'extrait C'est l'extrait de la question euh, de quelqu'un qu'on connaît Vous allez <rire> voir euh... Cyril c'est pour toi Salut les gars, j'espère que vous allez bien Donc j'avais ouais. une question pour Cyril moi, forcément, je connais déjà la réponse, mais je pense que ça peut aider beaucoup de gens à comprendre le personnage et à comprendre un peu c'est quoi la motivation d'un champion de MMA. Donc, premièrement, Cyril, qu'est-ce qui te motive à, à combattre C'est quoi ton moteur Qu'est-ce qui te motive à gagner Qu'est-ce qui te motive à, à donner une telle rigueur dans tes entraînements Et deuxièmement, qu'est-ce que tu comptes faire de ton après-carrière Bon, c'est de la crème que j'ai là. Qu'est-ce que tu comptes <rire> faire de ton après-carrière une fois que tu auras atteint tous tes objectifs et encore une fois, je pense que ça peut aider le public à comprendre. Et je pense que c'est assez pertinent comme question. Donc je vous laisse répondre. Bisous les gars. Voilà, voilà. Ousmane Monsieur Ousmane le Grand. C'est comme ça qu'il appelle. À chaque fois qu'il décroche le téléphone. Ousmane C'est à cause d'une vidéo que j'avais vue sur YouTube, bref. Tu sais que tu je fais des cours de pied pont avec lui. Bah ouais, mais oui, c'est ça qu'il m'avait dit en plus. Donc du coup, ouais, j'avais pas percuté, tu vois. Ousmane, c'est les gars, c'est mon préparateur mental. Voilà, pour ceux qui ne savent pas, parce que je savais que vous vous posiez la question, ouais, c'est mon préparateur mental. C'est mon préparateur mental euh, au sein du MMA Factory. Un mec euh, talentueux, un mec euh, surtout pourvu de, de beaucoup de, comment dirais-je, euh, très motivé. C'est un book extrêmement motivé et qui a du cran. Le mec est arrivé, il habite à Merde, putain. À Lyon maintenant À Lyon, bah, sa ville, c'est Grenoble. Grenoble, voilà. Et il venait de Grenoble avec son train, et il venait de toquer à la porte du M1 Factory. Je suis un bon préparateur mental, je bosse avec vous et tout. Tu vois ce que je veux dire Le mec euh, est encore à l'école. Je suis un bon préparateur Hyper mental. Hyper motivé. Je veux un mec sûr de lui, machin, euh, machin. Lopez, il lui a donné sa chance dans la foulée. Dans la foulée. Là, il a kiffé l'attitude. Dans la foulée. Il a dit écoute, de euh, toute façon, Lopez, il donne sa chance, tu vois, il a rien à perdre. Le mec est motivé, il sort des trucs, il a un discours cohérent, et, euh, viens, on essaye, vas-y et euh, il, est, il il, il m'a mis avec lui et tout et euh, donc euh, je le remercie parce que c'est un, un préparateur mental pour ma part il y a beaucoup de gens tu vois qui disent des combattants ouais, je... bon maintenant les gens ils ont compris tu vois mais un, on était un peu les précurseurs un peu de ce truc là tu vois il y a quelques années en arrière en mode euh, ouais j'ai pas besoin d'un préparateur mental tu vois j'ai des grosses couilles tu vois, en gros ça mais ça n'a rien à voir non ça n'a rien à, à voir c'est vraiment un conditionnement entier ouais. c'est de l'organisation même pour moi, moi la plus grosse Partie que qui gère, c'est l'organisation de mes idées dans la tête aussi, tu vois. Ouais. Donc euh... ça, on vient à organiser ma vie aussi, tu vois. Genre, c'est quoi tes objectifs Essayer de mettre vois, mettre la main sur quel est mon objectif. Est... Donc pour répondre à, à Ousmane, ma motivation qui te motive à combattre et quel est le temps Aujourd'hui, ma motivation, c'est d'abord l'amour des sports. C'est un secteur, le sport que j'aime énormément et que je me rends compte que c'est mon métier. Les gars, si vous êtes doués au sport, que vous adorez ça. Ne perdez pas de temps. Orientez-vous, euh, je parle au niveau scolaire, vers quelque chose qui tend vers ça. Parce que moi, pour le coup, j'ai été dans un truc qui n'avait rien à voir, qui me sert aujourd'hui. Parce que voilà, en je, je, je sais bien parler, tout, etc., etc. Mais pour moi, à l'époque, le sport, c'était pas un métier. tu vois. Donc il n'y a, y a, a pas encore la culture du sport en France. assez. De plus en plus. Quand ça va venir. Enfin, de plus en plus. Ça vient, ça vient. Mais il y a quelques années, bah, quand j'étais jeune, il y a 15 ans, euh, même plus, c'était pas ça. Donc voilà, ma motivation, c'est l'amour des sports et l'argent. La vérité, c'est que c'est l'argent. Aujourd'hui, dans ce monde, on dit que l'argent ne fait pas le bonheur. Il ne fait pas le bonheur. Je vous l'accorde, mais il facilite votre quotidien. L'argent ne fera pas le bonheur. Et ça, c'est une vérité, je vais prendre le temps là-dessus. C'est pas parce que vous aurez de l'argent que vous serez heureux. Pas du tout, du tout, du tout. L'argent n'est pas du tout lié au bonheur. Ça facilite le quotidien. Ça facilite le quotidien. J'aime bien le fait que tu insistes sur le fait que ça facilite. Ça facilite juste le quotidien. Tu as envie de faire un petit truc, tu envie de faire un petit plaisir, tu as faire un petit plaisir. Tu veux partir en voyage, tu pars en voyage. Quand tu reviens de voyage, bah tu es dégoûté, tu vois ce que je veux dire. L'argent fait pas de bonheur. L'argent fait absolument pas de... Il y a des familles qui se déchirent à cause de l'argent. Tu pas le bonheur. Vraiment, c est, c est... je pourrais passer une heure à parler de ça. C'est sûr et certain. Tu, vois tu peux tourner les trucs dans tous les sens. C'est sûr et certain. Mm. Ouais, tu vas être content en vacances pendant deux semaines, mais si ton quotidien il est pourri que tu n'as pas le bonheur, c'est pas de l'argent, c'est pas l'argent et les vacances non, que tu pas tes achetés. qui vont te sécher les larmes. Ouais. Tu vois ce que je veux dire Qui vont te sécher. Anyway, donc du coup, la motivation c'est aussi l'argent parce que j'ai envie de mettre la, la famille à l'abri. Et avoir une sorte de liberté. Ouais. Une sorte de liberté aussi également, tu vois. Et je pense qu'il y a un côté d'ego aussi euh, personnel, euh, compétiteur, etc. Reconnaissance, je pense qu'on a tous euh, enfoui au fond de nous. À part les gens qui sont archi introvertis et qui sont archi stressés de la foule et des trucs comme ça, tu vois. Bien sûr. Mais t'as aussi le côté agréable de dire que tu es un champion et que t'es es une personne publique, etc. Donc, ça, c'est quelque chose. Ça n'a pas été ma source de motivation, mais en tout cas, être un gagnant a été une source de motivation aussi. Grave cool. Énervé. Et la deuxième partie qui viendra conclure, du coup, cette émission, qu'est-ce que tu vois pour ton après-carrière Et qu'est-ce que je vois dans mon après-carrière quand oh, T'as 32 ans, il te reste encore quelques belles années, mais tu sais, oui, il ne te reste pas 10 ans non plus, je suppose. J'espère qu'il me restera pas 10 ans, j'espère que j'aurais fait de l'argent avant. Donc, Ce qui veut dire que j'espère que j'aurais été un, un bon homme d'affaires et que j'aurais investi dans les bonnes choses. Ce qu'on te souhaite. C'est ce que je me souhaite pour le futur. Alors et Après, il y a les petits à côté de plaisir, ouais. euh, comme euh, l'acting éventuellement, des choses comme ça. tu vois. Et puis aller toucher d'autres sports aller toucher d'autres sports qui sont un peu moins violents du coup que tu peux jouer un peu plus un peu plus vieux je ouais. sais pas le golf les trucs comme ça par le exemple. tennis voilà. le paddle des trucs comme ça tu vois mais au-delà de ça euh, être un bon businessman pour essayer de faire de l'argent encore une fois c'est la retraite anticipée et en pas fait de prolonger le truc quoi ouais. la source de motivation c'est que je suis un énorme fainéant hein. la vérité <rire> c'est ça et j'aimerais bien être là à la retraite très vite très tôt tu vois ce que je veux dire si je peux arrêter de faire le combat le plus tôt possible, je le ferai le plus tôt possible, je pense. Je crois. C'est ce que je dis aujourd'hui. Parce qu'on ne sait jamais. Des fois, tu, comme je dis, tu as l'ego, le fait d'être reconnu, d'aller combattre, d'être plus digne. de gagner, d'être un champion et tout. Peut-être ça, ça, ça te repousse et tout, etc. Tu vois, ce que je veux dire. Mais j'espère juste que c'est pas l'argent qui fera que je vais continuer à combattre jusqu'à 40 ans. Ouais, Là, faut ça faut pas que ça ouais, arrive. Je vois, je vois. Tu vois ce que je veux dire Imaginons bêtise, tu vois. Mais à l'heure actuelle, le classique pour des footballeurs pro quand ils ont été pro, notamment en France. Ils ont assez d'argent de côté. Bien sûr, mais c'est surtout d'être consultant, par exemple, derrière. Oui, ah ouais, d suite, bien sûr. Bien sûr. Imaginons t'es consultant que UFC, que je analyste. Je sais pas, chez RMC ou n'importe quel diffuseur français ou s'il y a des. Donc je suis presque sûr, sûr de ça. Ouais, ça, c'est un truc j'en suis presque sûr de ça que ça arrivera. Incroyable. Ça, ouais. j'en suis presque sûr. Exceptionnel. Bah, écoute, sur ces mots, Cyril, on arrive à la fin. Ça fait 1h25 qu'on discute, toi et moi. C'est un peu trop. J'ai des rendez-vous derrière, Zach. Je suis désolé, je dois y aller. Ciao tout le monde. Non, <rire> non merci, Zach. C'est cool. un énorme plaisir, Cyril. Enfin, euh... ça fait euh... la fois qu'on le voit, mais à chaque fois, c'est. Ouais, c'est cool. c'est cool, cool. Et ce que tu fais, c'est cool. Merci. J'avais jamais pris le temps de regarder. On m'avait expliqué le concept, etc. Vécu, et maintenant, j'ai carrément vécu. Et c'est un bon, le Zach. J'aime ce qu'il fait, j'aime son procédé, j'aime son animation, j'aime son élocution. Merci. Ça peut, que, ça peut que marcher ça fait super et plaisir. je sais pas, je connais pas tes fans Merci. mais j'espère que c'est des bons fans ah, ils sont adorés, regarde, regarde ce chat, je te laisse avec oh, le chat ça porter. fait plaisir ils sont adorables, ils sont adorables. Ils sont adorables. Bah, bien sûr, des... je vous remercie d'avoir suivi cette reprise de Zaccor au Libre les amis, c'était le premier épisode de la saison, j'espère que vous vous êtes régalé pour ceux qui sont arrivés à la fin, comme d'habitude la rediff sera dès ce soir sur ma chaîne Youtube je les sens très très vite, vous allez vous régaler il y a mon gars Hugo qui est dessus, je remercie Pritel de nous suivre et de sponsoriser Zakori pour euh, cette reprise et ses premiers e euh, épisodes, il y aura P également P prital, oui, prital, vous pouvez remercier vraiment Zach hein, je, encore une fois il est très bon <rire> en élocution mais il est pas qu'en élocution, il a vraiment une force une force, une force de vente Par, merci. merci fait est un plaisir. très très bon vendeur hein. <rire> de meubles, <même>, de meubles, <rire> me bon. surconnaître les qualités d'un bon vendeur, merci le euh. frérot ça fait super plaisir, merci, <rire> donc je vous remercie d'avoir suivi, la rediff, vous la retrouvez ce soir Zakori, ça y est c'est à reprise, donc on se retrouve dès la semaine prochaine avec un nouvel invité je vous les annoncerai au fur et à mesure, comme d'habitude il y aura des surprises dedans, merci à vous et je vous souhaite une bonne fin de soirée. On se retrouve sur Popcorn dans 30 minutes. Passez une bonne tout fin, de le fin de monde. soirée. Ciao, ciao bye bye. Bisous bisous tout le monde.